Bonjour à tous, j'espère que les micros fonctionnent et que tout le monde m'entend. On va, on va attaquer la séance dans 30 secondes. Le temps de je vois qu'il y a déjà des, des petits coucous dans le, dans le chat. Merci, merci à vous. Merci de vos bonjours. Donc, euh, bah bienvenue pour, euh, pour cette matinée, euh, on va dire séminaire, échange euh, autour de, de l'ouverture et, et des stratégies territoriales de la donnée. Donc, c'est une, une matinée organisée par euh, Grenoble-Alpes Métropole, la ville de Grenoble et le syndicat mixte des mobilités de l'ère grenobloise euh, dans le cadre de leur stratégie open data. Et moi, je suis euh, euh, Sylvain Bouchard euh, de la Turbine. On travaille avec euh, l'ensemble de ces, de ces acteurs territoriaux sur euh, ces enjeux de mobilisation des, des données publiques. Euh, Aujourd'hui, on, on sera deux à, à animer, donc euh, avec ma, ma collègue euh, Marine Albared qui euh, vous fait un petit coucou euh, actuellement. Et on a en régie euh, Sophie Manichier pour, euh, pour gérer euh, euh, l'apparition de nos, nos différents intervenants, parce qu'on a, on a un panel intéressant. Je vous, je vous présenterai le, le programme un peu plus tard, mais je voulais... Euh, assez vite passer la, la parole à nos, à nos élus et peut-être d'abord à, à Amel, Amel Zenati, qui est, bonjour Amel, qui est conseillère municipale déléguée à la transition numérique et à la stratégie de la donnée pour la ville de Grenoble. Euh, et puis on aura après un mot de, de Florent Chola, euh, qui est lui conseiller métropolitain, donc à Grenoble Métropole, délégué au développement du numérique, à l'innovation digitale et à la gestion publique des données. Peut-être Amel, je vous laisse nous introduire rapidement le, la matinée euh, oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, merci beaucoup pour euh, l'organisation de ce séminaire. Euh, donc, euh, les équipes euh, ont travaillé et travaillent depuis euh, quelques années sur euh, l'ouverture des données. Euh, donc les données publiques, et on se rend compte depuis quelques années qu'en euh, en fait il y a une forte demande sur euh, la disponibilité de ces données publiques pour, euh, pour euh, justement euh, euh, savoir, pour euh, être au courant de ce qui se passe sur euh, notre territoire. Et euh, en ce qui concerne la ville de Grenoble, donc euh, effectivement on a une mobilisation citoyenne depuis quelques années hein, pour euh, qu'on mette à disposition, ces données. Euh, je ne peux que vous souhaiter euh, la bienvenue, donc euh, merci à la Turbine, merci euh, euh, pour euh, ce programme. Donc euh, la journée va être très intéressante, très riche, avec les deux tables rondes que, que nous allons, euh, qui vont nous permettre donc euh, des discussions pour, euh, je, en ce qui me concerne, dégager euh, des méthodes, enfin dégager plutôt une stratégie hein, de d'ouverture des données pour notre territoire. Et donc euh, je reste convaincue euh, en tant que politique que chaque territoire a ses spécificités. Donc nous on a un territoire qui euh, qui qui a euh, un territoire où on a des montagnes autour de nous, on a des euh, on a une mobilité qui qui qui, euh, qui est qui développée, une mobilité de transport commun qui de transport en commun qui est très développée. Donc voilà, tout ça ça nous permettra nous en tant qu'élu de de se poser euh, les bonnes questions, d'imaginer euh, une stratégie euh, pour notre territoire, et euh, tout ça dans un objectif d'ouverture de, des données. Euh, je rappelle, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter que depuis 2016, euh, il y a une obligation d'ouvrir les données publiques, et euh, donc là, nous, on, nous ne sommes que en train de, de, de, de, de consolider euh, cette cette obligation, sachant que la ville de Grenoble a initié cette ouverture de données depuis 2014, avec une délibération dès décembre 2014, si mes souvenirs sont bons. Donc je laisse la parole à mon collègue à la métropole, Florent, et puis encore une fois je vous souhaite une bonne matinée et un bon séminaire. Merci Amel. Florent, un mot d'introduction ouais, Je vais faire bref, merci beaucoup Amel, merci Sylvain, Marine et, et toute l'équipe de La Turbine pour l'organisation de cette matinée. Euh, je pense qu'on a, a un beau programme, on a de quoi se dire euh, plein de belles choses par rapport à l'ouverture et la stratégie territoriale des données euh, qui, va, euh, qui inclut l'Open Data et qui va bien nous donner, en fait dans la gestion de, de, de la donnée publique. Euh, moi je parlais en tant que conseiller métropolitain, maire d'une petite commune euh, de, de l'agglomération Grenoble. Et il y a une vraie stratégie à ouvrir avec nous dans les relations métropole, commune. Et en fait, il y a, il y a, il y a énormément de chantiers qu'on peut, qu peut ouvrir ensemble. Et c'était la réunion ce matin, pour le séminaire ce matin. Et c'est vraiment l'occasion de, de mettre quelques éléments avec les acteurs aussi euh, institutionnels qu'on peut avoir extérieurs, j'ai dans d'autres entreprises qui sont là. Euh, et pour vraiment discuter cette stratégie territoriale des données, euh, nous, on a la particularité dans les 49 communes de la métropole grenobloise d'avoir et la ville de Grenoble très avancée sur des dossiers euh, et avec… Euh, en direction des services informatiques mutualisé avec la métropole avec de très très gros moyens et une très grosse structure et en même temps des communes qui ont 80 habitants pour Mont Saint-Martin et la Petite et qui sont dans des dynamiques tellement diverses. Donc voilà, c'est cette profondeur dynamique que je suis curieux d'étudier ici. Merci beaucoup. Bien, merci à vous, euh, Florent. De toute façon, on vous retrouve tous les deux euh, au cours des, des deux tables rondes. Puis merci euh, d'avoir fait mon, commencé à teaser le, le programme euh, de, de la matinée. Euh, je, vous le, je vous le remets, euh, on, on a la chance d'avoir euh, une introduction euh, par Jean-Marie Bourgogne pour Open Data France sur le, les panoramas et perspectives de, de l'open data. Euh, un petit bilan euh, et puis une projection euh, sur, euh, sur l'état des lieux, on va dire, de, du mouvement d'ouverture des données publiques. Et euh, on passera en table ronde euh, pour discuter un peu, on va dire, euh, des, des manières de faire, de, de la culture de, de, de l'ouverture des données euh, au sein des collectivités euh, lors de cette table ronde avec des intervenants... Euh, aussi bien de, de Montpellier que de, que de Roubaix, on ne sera pas que Grenobleau, Grenoblois, vous l'aurez compris ce matin. Et une deuxième table ronde où on commencera effectivement à, à, à élargir le sujet un petit peu au-delà de la question de, de, de l'ouverture des données pour réfléchir un peu à l'ensemble du cycle de, de, la, de la gestion de la donnée d'intérêt général à, à l'échelle du territoire. Euh, donc là encore, avec des, des intervenants euh, aussi bien de Rennes, Nantes que, que, de, que de Grenoble. Et je vous propose, parce qu'on a effectivement un programme assez chargé, euh, on vous a indiqué midi et demi de clôture, j'espère qu'on ne débordera pas, mais vu l'intérêt des échanges, il euh, euh, y aura peut-être un petit, un petit glissement, mais on essaiera qu'il sera euh, limité. En termes de, de fonctionnement, euh, vous avez, euh, je vois déjà pour certains euh, pris en main le euh, le chat pour euh, commencer, bah, évidemment à saluer. N'hésitez pas euh, à réagir, ajouter des compléments si ça vous semble pertinent. Par contre, pour les ce qui est des questions, euh, vous, vous voyez normalement vous avez un petit onglet questions à côté de l'onglet chat. Euh, ça nous permet de prioriser les questions. Vous pouvez même voter pour les questions euh, qui vous semblent pertinentes des autres, euh, des autres participants. Euh, donc, on, je, je vous propose qu'on fonctionne comme ça. C'est que euh, les remarques, les réactions euh, se passent dans le chat, les questions à poser aux intervenants des différentes tables rondes euh, dans l'onglet euh, « Questions ». Euh, je vous propose qu'on passe euh, à l'intervention de euh, Jean-Marie Bourgogne, donc qui est délégué général de Open Data France. Marie, on a un, a un petit vibrage. Est-ce que vous m'entendez Votre micro. Alors Jean-Marie, euh, tout à l'heure le son était parfait, mais là il y a une vibration quand on... je me permets de te couper le micro, Jean-Marie, excuse-moi. Euh, tout à l'heure ça marchait parfaitement, mais là il y a un son euh, extrêmement gênant quand tu actives ton micro. Euh, donc si tu pouvais juste peut-être euh, le te peut renfoncer répon... la fiche un peu plus fortement ouais. du, du micro. Pendant ce temps-là, je vais me permettre de charger la présentation de Jean-Marie Bourgogne. Alors une notification comme quoi il se prépare, mais j'espère qu'il n'y a pas trop de, de soucis qu'il va arriver à remettre son, son micro. beaucoup mieux. La... C'est très bien. J'ai tout redémarré, désolé. de ce... euh, Bien, euh, est-ce que euh, j'ai le contrôle des slides ou que Normalement, ça... oui, ça... si vous passez votre euh, souris, euh, vous devez pouvoir... Euh, parfait, euh, voilà. très bien. Okay, parfait. Bonjour à tous, euh, je connais beaucoup d'entre vous, ça me fait plaisir de vous retrouver, même à distance. Euh, j'ai le plaisir de présenter aussi euh, où, où en est l'Open Data euh, en euh, juin 2021, donc depuis un an, un an et demi, on a été un peu coupés, hein, mais euh, c'est passé quand même pas mal de choses dans les collectivités. Je vais essayer de faire une petite synthèse de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Jean-Marie, on a un peu de souffle sur votre micro. Je ne sais pas si c'est un micro. Euh... Je n'ai pas mis de micro, je, je garder l'ordinateur. Euh, ah, être -être. Euh, Mais visiblement, il y a, il y a des... des mouvements ou des choses comme ça. Je ne sais pas si. Euh... Est-ce que ça va mieux comme ça Oui, peut-être c'est mieux là. Ouais. Voilà, il y avait un, un ventilateur vu. pas loin. Ah, c'est ça. Et... C'est parti, on est nickel là. C'est parti. Euh, ah. Alors, je rappelle qu'Open Data France est une association qui réunit les collectivités locales engagées autour de l'Open Data. Euh, on existe depuis, euh, voilà, depuis 2014. Euh, aujourd'hui, il y a 100 adhérents au Penta France. Alors, on a eu le plaisir d'avoir Laurence Compara, qui était de la mairie de Grenoble et présidente pendant cinq ans de l'association. Amel Zenati a pris la succession, en tout cas, au moins en tant qu'administratrice de l'association. Donc, on est euh, parmi des gens qu'on qu connaît bien. Euh, et aujourd'hui, le président est Akimural de la métropole de, de Lille. Alors nos missions, c'est d'aider les petites collectivités à se lancer dans l'open data. C'est la première des missions. On verra qu'il y a pas mal de retard à rattraper. La seconde mission, c'est d'aider les collectivités à progresser collectivement pour faire un open data de meilleure qualité. Là-dessus, il y a pas mal aussi de marge de progrès. Et on est le coordinateur naturel entre les collectivités et l'État sur ces sujets-là. Et sur ce troisième point, il y a aussi pas mal de choses à faire. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs s'intéressent à l'open data, mais la gouvernance générale de, de, de ce sujet-là n'est pas vraiment au top. On a encore de, de jeunes adultes, on a dépassé l'adolescence, mais on a encore pas mal de progrès à faire sur le sujet. Et euh, les différents projets euh, que je présente ici, mais que je, sur lesquels je reviendrai dans, dans la présentation, sont des projets qui, sont, qui ont vocation à aider les collectivités. Donc, euh, que les collectivités soient membres ou pas d'Open Data France, elles peuvent accéder à ces dispositifs, à ces ressources, et il faut nous contacter pour, pour, pour pouvoir y accéder. Alors, bon, on a, on, vous connaissez tous le sujet de l'Open Data, j'y reviens pas trop, mais vous savez que c'est d'abord un enjeu important de démocratie. De transparence avec son public, hein, de souveraineté. On, on le dit souvent, aujourd'hui, ce sont les, les GAFAM qui sont progressivement en train euh, d'accéder euh, à l'information publique. Et donc, il faut essayer de, de protéger ça. C'est quelque chose qui va être vraiment porté par la France dans le cadre de la présidence tournante de la Commission européenne à partir de janvier 2022. Et l'État nous demande à, euh, justement, aujourd'hui, euh, solliciter les collectivités pour justement participer à ce grand programme qui s'appellera OpenGov lancé dans les prochaines semaines. Donc il y a un côté transparence et puis il y a aussi un côté serviciel. On sait que l'open data permet de créer des services, d'alimenter de, des tableaux de bord pour avoir une meilleure conduite de l'action publique et permet aussi de favoriser le croisement des différents gisements de données au sein d'une collectivité, pas forcément d'ailleurs à destination du grand public, mais au moins pour décloisonner les systèmes d'information internes et avoir un meilleur outil de décision. Euh, alors, bon, Open Data France s'intéresse bien entendu principalement et à l'origine à la question de l'ouverture des données publiques, hein, donc la partie qu'on voit tout à fait à droite de, de, ce, de ce tableau, mais euh, le sujet de la data euh, est beaucoup plus large, il concerne bien sûr les données à caractère personnel, beaucoup de données qui ne sont pas dans le domaine public, mais qui permettent aux collectivités de travailler, qui permettent aux entreprises de travailler. Et au fond, le scope d'Open Data France, c'est euh, un peu tout celui-là, c'est bien sûr s'intéresser aux données quand on peut les ouvrir, mais regarder aussi les conditions de leur protection, d'une part, et de leur partage en interne quand ces données-là ont un intérêt pertinent pour le pilotage d'une commune. Alors on appelle ça, on appelle ça parfois « smart data », mais bon, c'est pas tout fait le sujet du, du terme. Alors, comme le disait Amel tout à l'heure, euh, bon, la loi publique numérique, elle date de 2016, vous voyez, elle a 5 ans. Elle rend obligatoire l'open data pour les collectivités d'une certaine taille, hein, de peu de 3500 habitants, ce qui fait quand même 4800 collectivités concernées par cette obligation. Cela concerne y compris les acteurs privés hein, qui, sont, qui agissent dans le cadre d'une mission de service public, donc ça, ça concerne beaucoup d'acteurs. Et les données concernées sont euh, sur un volet très large. Alors on verra comment les collectivités essayent de résoudre ce sujet-là. Alors cette loi, elle existe depuis pas, pas très longtemps, mais euh, la culture du partage de la donnée est quand même plus historique en France. Tout le monde connaît à peu près euh, la, la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui rendait obligatoire, enfin, qui rendait possible à tout acteur de demander à l'acteur public une donnée. Donc c'était à la demande. Hein, et la loi publique numérique le, le, le transforme, c'est pas à la demande, mais c'est par, par principe. Dès lors qu'on produit une donnée, on a... Euh, l'obligation de la publier sauf si elle est couverte par, par des secrets donc c'est quand même un cadre quand même très large et euh, ce qui est intéressant c'est que cette loi là n'a pas de, de contraintes financières donc il a pas de les gens ne le font pas parce qu'ils sont obligés c'est pas la seule loi qui ne sera pas appliquée ils le font parce qu'ils ont envie de le faire contrairement d'ailleurs à la RGPD qui a des contraintes financières très importantes qui a fait que beaucoup d'acteurs se sont lancés dans la RGPD il y a quelques années parce qu'il y avait l'obligation, et ce sujet-là est resté maintenant un petit peu flou, on ne sait plus très bien qui le gère, ça se fait, hein, je ne le dis pas, mais on voit bien que la, la punition n'est pas la seule façon de motiver les collectivités sur des projets aussi structurants. Euh, alors quand on parle de publication d'Open de Data, euh, voilà, je donne quelques exemples, alors là, qui se ressemblent, hein, c'est attaché à des lieux de, de stationnement par exemple, eh bien, on peut avoir des fichiers déposés quelque part sur un serveur. On peut avoir aussi la présentation de ces données-là sous forme de tableau sur un, sur un portail, ce qui est plus facile à lire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ouvrir un fichier Excel ou qui ne savent pas le lire avec euh, LibreOffice ou Microsoft. Donc, il y a déjà des présentations beaucoup plus simples, interactives de, de ces données-là. Et après, on peut avoir des représentations graphiques avec des sélecteurs, des moyens de zoomer, des informations plus ou moins présentes. Donc là, je vous donne deux exemples, celui de Paris et de Poitiers, où on voit qu'il y a une certaine cohérence dans la présentation, parce que le choix de la, techni de la plateforme technique est, est la même. Et donc, du coup, ça donne une forme de, co de, co de cohérence à la présentation. Mais on pourrait trouver des présentations d'abord très intéressantes sur d'autres technologies et pas très éloignées de ça. Si on faisait le tour de France, des, euh, vous allez voir des 600 plateformes Open Data qui sont publiées. Alors, les données, les présenter sur un portail, sur c'est bien, euh, les utiliser, c'est mieux. Donc là, je donnais quelques exemples, hein, euh, qui gèrent les données sur les cantines, sur les mobilités douces, un vélo, euh, euh, comment on peut aider les handicapés dans leur mobilité, comment on peut mieux trier, comment on peut développer la culture. Euh, enfin, le, tourisme, hein, et puis l'accès aux événements culturels, comment on peut piloter aussi l'action publique avec les tableaux de bord sur le budget ou sur la réalisation des mandats électoraux. Donc on voit qu'il y a beaucoup de, de, de possibilités de réutilisation, dont les collectivités euh, s'emparent, produisent, hein, le cas de Mel, de l'île, de, de, de de, euh, par exemple, ou de Nantes, est fait par la ville de Nantes, mais des associations s'en part, des entreprises, hein, on a tous suivi euh, l'aventure de Covid-Tracker par un jeune startupeur qui a donné le pion à l'état avec ses, ses 40 développeurs. Donc on, on voit qu'il y a aussi euh, tout un écosystème autour de la donnée. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est euh, comment garantir une bonne exploitation de ces données-là. Puisque si elles ne sont pas exploitées, euh, ça ne servait peut-être à rien de les, de les publier. Pas tout à fait à rien, mais enfin, on n'a fait que la moitié du chemin. Et euh, on a un bon exemple sur ce sujet-là dans le cas de la crise qu'on vient de passer, euh, on a vu que euh, autant la donnée, l'open data, ne concernait pas vraiment le grand public, vous le savez tous, c'était une affaire d'experts, ben, dès que la crise est arrivée, euh, tout le monde s'est précipité euh, sur, sur Internet pour savoir où on était, euh, dans quelle région on habitait, où on était les hôpitaux, qu'est-ce qui s'est passé, où on pouvait trouver des vaccins, etc. Et donc la question de l'accès à l'information a été immédiate. Et les gens ne se sont pas intéressés tellement aux fichiers, mais à toutes les applications qui pouvaient simplement leur donner une réponse à leurs questions. Et euh, cela étant, euh, on s'est aperçu que la fiabilité des données, la qualité, leur exhaustivité était très importante. Au début, euh, on allait chercher les données sur euh, OBSCIT Université, euh, une grande université américaine. Progressivement, l'État est arrivé à structurer des données, mises à jour régulièrement. Euh, euh, tous les soirs, il y avait des données à jour. On s'est posé la question, les EHPAD, pas les EHPAD, etc. Et on a vu qu'en quelques mois, l'État a fait un travail colossal pour fiabiliser la donnée d'une part, et à développer énormément d'interfaces graphiques, de tableaux de bord, interactifs, pour permettre de répondre aux questions. Donc on voit qu'en un an, on a fait un grand travail de maturité sur la qualité et la fiabilité, et on retravaille sur la data visualisation, la présentation. Et ce qui aujourd'hui... Euh, et a amené dans ce, notamment Etalab à euh, s'intéresser un peu moins à la publication des données qu'à tous les tableaux de bord et tous les étillages qui permettront de, de présenter les données. Alors peut-être que Lyon en parlera tout à l'heure, mais je sais qu'ils ont présenté dans le cadre d'une consultation menée par l'Agence nationale de cohésion des territoires à la NCT, ils ont déposé un gros projet pour justement essayer de proposer des outils de data visualisation générique pour toutes les collectivités, pour que chacun ne réinvente pas à nouveau, après avoir réinventé le portail, qu'on ne réinvente pas les tableaux de bord. Donc, il risque d'y avoir des propositions prochainement pour, pour fabriquer simplement euh, ce type de, de, de présentation euh, extrêmement facile à, à consulter pour le grand public. Alors, euh, alors la présentation, euh, c'est une chose, mais en fait, euh, si les gens n'ont pas la culture pour interpréter ces données-là, pour les manipuler, pour les produire eux-mêmes, euh, on a fait que on n'a fait encore qu'une partie du travail. Et donc, il est très important d'avoir des dispositifs qui permettent d'animer la production, la manipulation... Euh, la compréhension des données. Hein. Alors c'est exactement le cas de la péniche, hein, où vous êtes aujourd'hui, vous êtes à distance peut-être d'ailleurs aujourd'hui, mais euh, ça fait partie de ces dispositifs euh, qui permettent vraiment de faire connaître euh, la donnée, et c'est un sujet qui est quand même finalement euh, assez compliqué, on, on voit bien que les gens parfois confondent la donnée privée, la donnée publique, euh, ont beaucoup de mal à la, à la, à la traiter, à l'exploiter, donc c'est de, de la pédagogie, c'est de la culture générale quasiment, euh, un peu technique, mais euh, demain on aura ça à l'école, on l'appelle ça la data literacy. Il y a énormément de dispositifs en cours. La vérité, c'est qu'il y a quelques années, il y en avait beaucoup parce que l'Open Data démarrait démarré et tout le monde avait compris qu'il fallait en mettre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y en a un peu moins qu'avant, c'est-à-dire que les gens sont un peu mis en mode de, de fonctionnement régulier, ouais, sans trop se faire de mal, et que ces dispositifs d'animation euh, euh, sont un peu euh, réduits. Euh, je suis très content que la Péniche ait continué, et donc Grenoble ait continué à porter ce type de dispositif. C'est tout à fait essentiel. Il n'y en a pas beaucoup en France, il faut quand même le, malheureusement le remarquer. Voilà. Euh, alors, pour la, la, la question de où est-ce qu'on est, est, qu est l'open data en France alors, euh, on peut quand même dire que tous les territoires français en font euh, la totalité des régions euh, métropolitaines et puis la totalité quasiment des dom hein. Nouméa, euh, La Réunion, euh, euh, les, les Antilles. Donc, le planeta est devenu un sujet quand même massivement euh, pris en charge par, par les communes en France, les territoires en France, ce qui est sans doute le pays parmi les plus avancés sur l'Open Data au niveau de leur territoire. Après, on peut se poser la question de comment on se, rend, on se place sur le ranking au niveau des données des États. On est dans le top 3, mais je pense qu'on est dans le top 3, voire dans le top 2 euh, sur ces sujets des données de territoire. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Cela étant, euh, euh, on n'est jamais qu'à euh, pas près 600 collectivités qui font de l'Open Data euh, sur les 4600 qui qui devraient en faire, euh, on, on est à 11%. C'est-à-dire qu'il y a quand même 89% de collectivités qui sont concernées par l'obligation et qui sont en retard euh, à ce sujet-là. Alors, euh, on verra que ce sont des petites collectivités. Euh, si elles sont en retard, ce n'est pas qu'elles n'ont pas envie de le faire, c'est qu'en fait, elles n'ont pas les moyens ou elles ne sont pas aidées pour le faire. Hein, donc, ça sera tout à fait un, un sujet. Alors, la première analyse qu'on peut faire sur cet observatoire, c'est est-ce euh, bah, qu'il y a des répartitions différentes selon les territoires on peut dire que non, hein. forcément la Corse est plus petite que l'Occitanie en termes de taille et de nombre de collectivités, donc elle est, elle est plus petite, mais ce n'est pas une question de performance, c'est une question de nombre de collectivités concernées. On voit que Rhône-Alpes est dans le top 5 des, des, des, des régions françaises, et c'est très bien, et on sait qu'un peu historiquement la Bretagne et l'Occitanie avait pas mal d'avances sur le sujet, et puis il y a des grosses métropoles qui sont dans ces territoires, et donc on a des acteurs qui sont à peu prédominants, mais vous voyez que globalement, tout le monde y s'y met, et les, les plus récents profitent des avancées, et des plâtres essuyés par les premiers, donc au fond, tout le monde y, y retrouve. Euh, là, là là, le, le point qui est quand même pas surprenant, mais qui est problématique, c'est que bien sûr que toutes les régions font le pan-état, plus des deux tiers des, métro, des départements en font, toutes les métropoles en font, euh, je ne sais pas très bien si Dijon en fait ou pas, enfin c'est un peu smart data, mais je ne sais pas si c'est exactement de l'open data, je ne l'ai pas mis encore dans la base, pour l'instant en tant qu'open data mais ils n'en sont pas loin, les grosses agglomérations en font, mais dès qu'on dépasse les tailles de plus de 100 000 habitants, vous voyez qu'on est à moins de 10% et on se traîne à 2 ou 3% dans des communes de 10 000 habitants. Ce qui pose quand même une vraie, une vraie question, c'est comment aider ces petites collectivités. Donc ça, Vous allez voir qu'il y a des dispositifs qui permettraient d'aider ces petites communes qui sont généralement dans une emprise métropolitaine ou intercommunale ou dans un département qui est capable de les accompagner. Euh, alors, il y a un point important, c'est que bon, on dit il y a que je dis, 11% de collectivités qui font de Open Data, mais ce sont les plus grosses. Hein. Et si on prend uniquement euh, la population des communes et des intercos, euh, parce que sinon, si on prenait la, la population des régions, on aurait 100%. Hein, on voit bien que euh, tout le monde n'a pas accès à Open Data, même s'il est euh, en France de raisons culturelles, mais si on prend les communes, les interco, qui font pas mal d'animations, qui ont des services, eh bien on a quand même la moitié de la population qui est quand même touchée par l'Open Data un peu de proximité. Donc on n'est quand même pas complètement à côté de la plaque quand on parle de euh, donner de l'information au public et créer des services pour les publics. Bon, il y a encore une, euh, un chemin de progrès. Alors c'est vrai que les collectivités qui vont se rajouter à l'Open Data... Dans les mois à venir, pour arriver à la totalité, ben, elles n'ont pas d'une grosse taille, donc on ne va pas changer énormément l'impact. Je pense que si toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants faisaient de l'open data, on arriverait à 60%, 70%, donc on a entre 10 et 20 points de, de, de public à, à aborder. Euh, alors. Euh, cela étant, euh, comment ça se passe Les collectivités, quand elles publient des données, elles le font comment euh, ben vous, verrez que, vous voyez que la grande majorité euh, décide de mettre en place un portail dédié pour elles. Voilà. Donc, on crée un site et donc on a euh, 132 plateformes techniques qui sont mises en place et on n'a euh, que 54 euh, collectivités qui ont décidé de mutualiser leurs données sur un même portail. Ce qui est une bonne, une bonne façon de faire, parce que ça diminue vraiment le nombre de plateformes disponibles ici ou là en France et ça, et ça structure, vous avez vu, la qualité des données qui sont présentées et leur, leur homogénéité. Alors il peut y avoir des cas qui sont, qui sont marqués en bleu où les portails sont mutualisés avec l'État. C'est le cas souvent des SIG régionaux, donc le CRIG ou euh, le SIG Auvergne-Rhône-Alpes euh, partagent ces données avec, avec les collectivités et les ministères. Donc la mutualisation, c'est un point très important. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quelqu'un, euh, les en, en en faisait part. On a mis en place ce dispositif qui s'appelle Open Data Local, qui permet euh, à des petites collectivités de s'appuyer sur des structures plus matures autour d'elles, soit une métropole, soit un département, hein, quand on n'est pas dans une emprise métropolitaine, quand on est loin de, de la sphère d'influence de la métropole, qui agit pour aider les collectivités à comprendre les enjeux de l'open data, très souvent les héberger sur un portail, fait du coaching, offre des outils techniques de production de données. Donc ça c'est quand même très important. C'est un dispositif qui a déjà 5 ans aujourd'hui, on va le, on la relancer bien entendu pour 2021, on va essayer même de vous allez voir, de, de le rendre beaucoup plus général pour que, quelle que soit la collectivité de notre territoire français, il y a à proximité un animateur capable de vous aider. Aujourd'hui, il y a des trous dans la raquette. Il y a à peu près plus de deux tiers de la France qui n'ont pas une offre d'accompagnement local et donc des collectivités qui sont un petit peu en panne par rapport à ça. Euh, alors, juste donner les exemples, effectivement, il y a Montpellier qui le fait. En... D'ailleurs, j'ai vu que Jérémy Valentin a intervenu tout à l'heure, il en parlera. Ben, eux, ils ont décidé, la ville, le centre et la métropole, d'accompagner la totalité des, des 32 communes euh, de la métropole à l'open data et tout y sont passés. Donc euh, là, on est allé très très loin dans l'intégration métropolitaine. Il y a des endroits où le département de Côte d'Armor, euh, un peu loin de l'influence de Rennes, a dit ben, nous, dans ce département-là, il euh, n'y a personne qui peut nous aider, c'est le département qui prend la main. Et à une époque, il y a eu la région qui a dit, ben, puisqu'il y a une certaine disparité dans les acteurs dans la région sud, PACA, on va essayer d'avoir un portail au euh, niveau national, régional qui permette d'accueillir euh, Marseille et puis les petits villages au fond des Alpes. Voilà. Et un exemple encore plus parfait, c'est là pour le coup, c'est la métropole, le département et la région qui se sont coalisés pour avoir une plateforme unique, quel que soit les échelons. Donc, on, on voit que ces sujets de, de, de collaboration sont très importants et de plus en plus, et bon, je vois passer des messages sur verneur en il y a une plateforme technique en cours de réalisation avec l'État d'ailleurs. Euh, bon, c'est un peu compliqué parfois pour des raisons de, de périmètre un peu politique, mais euh, à terme, il y aura une plateforme qui pourra être opérée localement pour accueillir. Alors Grenoble, bien sûr, avec sa métropole, aujourd'hui agrège les communes de la métropole de Grenoble sur sa plateforme, si le souhaitent rapprocher d'elle bien entendu mais c'est une possibilité que grenoble a mis en place hein, par exemple euh, alors et, donc ça c'est plutôt du regroupement territorial donc très important pour éviter de courir après les 300 portails disponibles en france mais on peut aussi avoir des regroupements thématiques au niveau national il existe notamment le cas de transport.nata.gouv, hein, où on récupère dessus ce portail national toutes les données locales euh, liées au transport, alors les collectivités les publient sur leur portail et référence au niveau national, les données publiées localement. Et donc on a euh, un endroit au niveau national où on, on trouve beaucoup de données cohérentes, structurées, euh, rassemblées. C'est vrai pour le transport, c'est vrai pour l'adresse, c'est vrai pour le tourisme, c'est vrai pour l'urbanisme. Ça sera vrai demain sur d'autres équipements, le commerce, les ERP, etc. Donc ça c'est une bonne pratique. La production locale peut être consolidée au niveau national. Et parfois, quand on n'a pas de solution locale, on peut directement se faire héberger au niveau national. Voilà, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la question de la qualité et de l'interopérabilité. Vous l'avez vu, si vous faites le tour des portails Open Data, vous le savez, si vous en produisez, parce que c'est quelque chose qui vous est pénible à vous-même, mais on a euh, aujourd'hui euh, pas mal de difficultés à arriver à développer des standards. Euh, parfois, la qualité de la donnée n'est pas très très bonne, hein, j'ai présenté à droite, le, la fraîcheur réelle des données par rapport à ce qui est annoncé, ben, euh, quand on dit qu'on met à jour la donnée euh, journalièrement, euh, très souvent, une semaine après, la donnée n'a pas été mise à jour. Quand on dit qu'on le fait mensuellement, très souvent, euh, D'ailleurs, dans tous les cas, euh, il faut attendre en vrai deux ou trois mois pour que la donnée soit Donc, de voit qu'on a des petits problèmes de qualité ou de documentation. Ce n'est pas grave, il faut progresser. Euh, mais il y a quand même un vrai sujet aujourd'hui, parce que ce manque de qualité, ce manque d'interopérabilité, de standards, de façon de pouvoir lier les données entre elles, pose des vrais problèmes de réutilisation. Et dans ce cadre-là, ben, personne ne l'utilise. Et si les données ne sont pas utilisées, ben, plus personne n'a envie de les maintenir et de les publier. Et donc là-dessus, il y a des gros travaux qui sont menés par les collectivités, par Open Data France, par l'État et par les ministères, où on établit des standards sur les données. Donc là, j'ai commencé à faire la liste, mais vous, vous trouverez sur schéma.nata.gov ou sur enfin, le cercle commun des données locales. Il y a aujourd'hui une vingtaine de données qui sont normalisées. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, d'appliquer ces normes, mais enfin, si vous les appliquez, les applications qu'ils utilisent pourront venir prendre vos données et quand vous allez mélanger les données, les vôtres avec celles de quelqu'un qui les a normalisées, ben vous allez pouvoir faire des comparaisons par exemple ou des associations si c'est des choses qui, sont, euh, qui peuvent être agrégées. Donc il existe des standards qui sont quand même des éléments documentaires, mais il existe des outils, on en voit quelques vignettes autour, qui permettent de tester la qualité des données pour vérifier si elle est conforme aux standards. C'est vrai en tant que producteur pour vérifier que votre travail a été bien fait mais c'est vrai en tant que réutilisateur pour voir si les données que vous allez récupérer euh, respectent le format qui a été euh, prévu. Il y a des outils d'extraction, on peut aller euh, taper dans des bases de données, euh, soit OpenStreetMap, mais des bases de données nationales. Hein. Il existe beaucoup de données que les collectivités ont déjà transmises à l'État à un moment donné, sur les élections, sur les budgets, sur plein de choses, des comptes administratifs, et on peut récupérer ces données-là et les remettre dans un format unique parfois plus simple, on l'a fait récemment sur les budgets des collectivités, où le format était à la fois très complexe et les données étaient pléthoriques. On a un peu réduit les choses, et ce projet s'appelle DataClick, je ne l'ai pas mis dessus. Et puis en haut à droite, on voit un outil qui s'appelle les D-Line, qui est un outil très intéressant, puisqu'en fait, il permet à des collectivités qui n'ont pas du tout d'outillage, de produire des données de base, de qualité, hein, qui respectent des formats et donc qui permet de faciliter son export en open data. On peut très bien utiliser des lines, pas pour publier open data, mais pour produire des données sur les marchés publics, sur les subventions, sur les libérations, sur les cantines. C'est un outil d'aide à la production. Donc là, on voit qu'on est allé assez loin dans la, euh, la proposition d'aide, et ça, typiquement, des c'est un outil qui a été conçu, réalisé par le département de Haute-Garonne, qui l'a mis à disposition de toutes les communes d'Haute-Garonne qui voulaient travailler sur ce sujet-là, dans le cadre d'Open Data Local, et qui a été généralisé par Open Data France pour que toutes les collectivités puissent y accéder. Si vous voulez y accéder, c'est gratuit, il faut faire les demandes en ligne, vous avez le lien, et vous pourrez utiliser cet outil-là, moyennant bon, une petite formation d'une de, demi-journée pour vous aider à bien maîtriser. Alors, vous voyez un petit peu les grandes tendances que, qui, qui se profilent pour, pour l'Open Data des collectivités en général. D'une part, aider les petites communes, d'autre part, améliorer la qualité. Enfin, et c'est un peu nouveau, améliorer aussi l'appropriation de ces données par le grand public, comment les comprendre, comment mieux les, les, les, les visualiser. Donc c'est quelque chose qui n'a a pas donné de nom, on ne l'appelait pas éditorial mais qui travaille beaucoup l'éditorialisation et la compréhension de, de la data. Il y a un sujet que je n'ai pas abordé, que je, que je vais faire maintenant, c'est à la demande d'une de, élue, de, élu de Nantes Métropole, mais qui est aussi au conseil d'administration de Panetta France et vice-présidente, on s'est vraiment intéressé à la question de la responsabilité et la sobriété des données. Au fond, c'est dire, les données permettent d'améliorer beaucoup de choses dans le champ de la du social et de l'environnement, on l'a vu tout à l'heure sur le, le, le parcours des handicapés, l'accès à une la meilleure alimentation, la gestion des déchets. Donc on connaît tous les, les points positifs de la donnée, mais les données sont aussi capables de polluer à leur tour. Hein. Euh, ça génère des serveurs, ça génère des machines, ça nécessite des applications, ça nécessite des compréhensions, il peut y avoir une exclusion sociale parce qu'on a fait des choses trop compliquées, réservées à des happy few, et donc on a vraiment une responsabilité, quand on gère la donnée, de ne pas entretenir aussi cette forme d'ébriété numérique euh, dans laquelle on, on vit aujourd'hui. Donc, euh, cette demande-là, euh, qui a été exprimée par Louise Vialard, au fond, on s'est dit que c'était une très bonne idée, et d'ailleurs, euh, il n'y a pas longtemps, j'intervenais sur ce sujet-là, et quelqu'un de, de, de Grenoble, d'ailleurs, me faisait remarquer que les données polluées, on s'est dit, bah, il faudra pouvoir un jour y répondre, cette question-là, c'est une vraie question, hein. c'est pas euh, le principal vecteur de pollution, mais il faut savoir y répondre. Voilà. Et euh, on s'est aperçu qu'il y avait l'institut pour numérique responsable, euh, qui est ancien GreenTech, qui travaillait beaucoup sur ce sujet-là, notamment aussi avec la fondation Internet nouvelle génération dans le cadre de leur programme Reset. Ils sont présents d'ailleurs, j'ai vu dans la table ronde ou en tout cas dans les participants. Et je les salue, je salue en particulier Mathieu. Et donc on va essayer de travailler avec. Euh, enfin, bah, on va travailler avec ces acteurs-là pour proposer des guides très opérationnels pour les collectivités, pour à la fois défendre l'intérêt de, de la donnée dans le champ de l'environnement, mais aussi pour leur donner des bonnes pratiques pour que la donnée ne soit pas à son tour source de pollution inutile. Donc il y aura des guides et des outils pour faire des audits. C'est un programme, la donnée verte, qui aura un an dès la rentrée 2021 à septembre on aura l'occasion de solliciter les collectivités, et vous le saurez si vous êtes intéressé, pour leur dire au fond quelles sont les attentes que vous auriez sur ce projet-là, les livrables que vous attendez très concrètement. Sans doute avez-vous déjà travaillé sur le sujet, vous avez des réflexions à nous apporter, des, des contributions à, immédiates à apporter au projet, et est-ce que vous êtes prêts à travailler pendant 6 à 9 mois avec nous pour élaborer ce, ce livre blanc, pour qu'en juin 2022, on ait vraiment un, un élément de référence sur ce sujet, c'est donc la projection euh, sur le sujet de la donnée des collectivités, de tout le travail qui est fait sur le numérique responsable en général, qui touche plein de choses, les achats, les machines, les imprimantes, etc. Et pas que les acteurs euh, publics. Hein, donc, euh, on va faire une projection sur deux axes. Et voilà, euh, voilà les grands programmes qu'on va lancer dans les prochaines semaines. Euh, toutes font plus ou moins l'objet d'une demande de financement dans le cadre du plan de relance. Porté par la DINUM et par l'NCT financé par le ministère de la Transformation publique, euh, sous la présidente, enfin, dans le ministre de la Ministre et Amélie de Montchalin. On a de bons, non, de bons, de bons retours sur ces dossiers-là, on pense qu'on va avoir des financements importants et on pense qu'on va arriver à développer de façon très puissante ces projets-là à partir de septembre 2021. Si vous voulez retrouver le socle, les standards, l'observatoire qui, qui, qui vous donnera ces éléments-là que j'ai indiqué sur la situation de la territoire, et puis tout un tas d'outils de ressources méthodologiques disponibles en open source, ça se passe par ici. N'hésitez pas à y accéder ou à me contacter si vous avez des questions particulières sur ces, sur ces contributions. Merci Jean-Marie pour cette synthèse qui, qui à la fois nous remet à niveau et puis nous, nous projette dans ce livre blanc là, qui, qui est une initiative tout à fait intéressante. Dans les questions, on en avait une de Sophie Delbar sur Tu, tu as présenté le, le travail qui est fait sur les données, sur les données transport. Est-ce qu'on euh, a des équivalents par exemple sur les déchets Est-ce que tu as non, connaissance il y a, de ça Alors, il y a, il y a effectivement, quelqu'un faisait remarquer que l'ADEME travaille là-dessus. Ouais. Euh, il y a pas mal de choses qui existent, mais ce sont des données qui sont aujourd'hui, je pense, un peu dispersées. Ouais. Euh, avec des choses très différentes. sur les portails locaux. Euh, oui, puis avec des choses très différentes dans le contenu. Euh, donc, je pense que c'est très intéressant qu'il puisse y avoir... Euh, un, un jour un portail qui s'appellerait déchets ou si on veut pas être trop déchets on pourrait dire goût et on pourrait essayer de structurer ça je sais qu'il y a des start qui y travaillent moi j'ai un ami qui travaille dans une boîte qui, qui s'y intéresse donc ça aurait pu être une start-up d'état pour l'instant ça n'a pas été décrit comme ça en tout cas je ne l'ai pas entendu euh, mais ça serait très important qu'on puisse l'avoir euh et puis, il y avait aussi la question qui était posée tout à l'heure sur euh, vous voyez, le frein principal à l'ouverture des données. Ouais. Euh, bon, je crois que j'ai donné le frein principal, c'est deux choses. D'une part, des données euh, pas très fiables, pas très normalisées. Et donc, on a des choux, des carottes, on ne sait pas comment faire. Et, et, et donc, ça, c'est vraiment un problème de, de, de, de structure. Il y a des outillages. Ça, c'est le premier frein. Le second frein, c'est plutôt un frein culturel. Beaucoup de gens ne savent pas utiliser des données, euh, ont du mal à, se, à, les, à les manipuler, euh, parfois à les comprendre, euh, pour des bonnes raisons de dire, parce qu'elles ne sont pas du tout faites pour être comprises, hein, elles sont envoyées brutes comme ça, donc ce n'est pas la faute du lecteur, c'est la faute de l'émetteur, hein, qui n'a pas fait ce travail-là de, de, de, de les de documenter, de bien les présenter, donc euh, on a un très gros travail de médiation à faire autour de, autour de ça. D'ailleurs, dans ce dans ce registre, là, on a une, on va prendre peut-être comme dernière question, celle de, de Léonard Gay, qui, qui dit que le euh, Il a l'impression qu'on passe d'un paradigme où on poussait à l'ouverture, on ouvrait tout, et c'est l'open data par défaut, à quelque chose de plus ciblé, on cherche les bonnes données à ouvrir, celles qui sont de qualité. Est-ce que tu as aussi cette impression d'évolution du. Du mouvement d'ouverture, oui, en fait. oui c'est vrai que euh, il y avait un dogme qui était, euh, et je faisais partie hein, des, des, des évangélistes sur ce sujet en disant il faut ouvrir les données, quelles euh, qu'elles qu soient. Et, et je pense que c'est un, une démarche qui est tout à fait légitime. On sait pas quels sont les besoins des gens, il faut le faire, mais c'était pas euh, une démarche qui était suffisante, puisque au fond euh, 99% des données qu'on a publiées n'ont pas été vues ou ont intéressé personne. Et donc euh, tout cet effort pour 1% d'usage, c'est pas un chiffre qui est qualifié, mais on doit être dans ces eaux-là quand même. On s'est dit quand même que c'est quand même plus intéressant de faire l'effort pour vraiment rendre le service à quelqu'un qui a besoin d'une donnée. Et donc, depuis, mais ce n'est pas récent, ça fait 3 ou 4 ans, enfin, c'est assez historique qu'on en parle, mais est-ce qu'on le fait vraiment J'en doute encore un petit peu, mais aujourd'hui, on essaye beaucoup plus de s'intéresser aux demandes qui sont faites pour essayer d'y répondre. Alors, les données qui sont normalisées, je les ai présentées tout à l'heure, enfin, j'ai une petite liste, une vingtaine, une à plus, euh, on ne les a pas choisies par hasard. On a choisi des données à normaliser euh, parmi celles qui étaient le plus souvent demandées et le plus souvent réutilisées. Donc, on n'a pas normalisé des données <rire> qui n'intéressent personne, parce que là, on aurait encore fait un effort inutile. On a plutôt euh, essayé de donner des priorités aux collectivités en disant, eh bien, si aujourd'hui, vous devez ouvrir 10 jeux de données, commencez par cela, parce que ce sont les données les plus souvent utilisées, les plus souvent demandées. Et, et, et si on s'aperçoit demain qu'il y en a d'autres, on les rajoutera, bien entendu. Et, et deuxièmement, puisqu'on les a identifiées, on vous propose un format qui permettra de pouvoir tout de suite faire un, bien, un bon travail. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les collectivités qui se lancent dans Open Data aujourd'hui, elle commence par ça, parce qu'elles disent, par où je commence, je ne sais pas. Donc je prends les cinq premières, les délibérations marché public et milieu de cantine, et je les normalise et je fais ce boulot-là. Je ne vais pas plus loin pour l'instant, je le fais. Et je trouve que c'est une très bonne démarche, ça permet de concentrer son énergie et faire tout de suite bien les choses. Ce qui fait que la construction du, de la maison, data, elle se fera progressivement sur des bonnes bases. Si on est parti sur, sur, sur n'importe quoi, eh bien ça sera plus difficile à, à bien construire ensuite. Je pense que ces dernières réflexions euh, répondent en partie à ce que posait euh, Catherine Gauthier. Euh, je, puis je vous propose que, parce qu'il me semble vos deux dernières questions, Catherine ou Serge Lopez, sont, euh, seront quand même abordées dans les dans les tables rondes. Là, on va vraiment parler effectivement des différentes démarches d'ouverture de données euh, sur les territoires dans la première table ronde. Et la question d'un écosystème open data à l'échelle d'un territoire euh, sera... Euh, sera traité plus tôt dans la, dans la, dans la deuxième table ronde. Donc, euh, je, je garde vos questions euh, de côté. Un grand merci, Jean-Marie, pour, euh, pour cette intervention. Ça nous, ça nous lance bien le, le sujet ce matin. Et puis, euh, bah, je pense que le territoire a bien retenu l'invite à, à travailler avec Open Data France pour... Euh, pour faire avancer des, les sujets. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la table ronde suivante. Euh, dont vous voyez euh, s'afficher les, les participants. et C'est Marine qui va prendre la main pour, pour l'animation de, de ce premier temps sur les enjeux de culture d'ouverture des données dans les, dans les collectivités. Bien, merci Sylvain et bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas pu encore saluer. Alors je vais attendre que les intervenants me rejoignent les uns après les autres avant de commencer. Mais effectivement donc pour cette table ronde qui va, qui va durer, qui devrait durer à peu près une heure, euh, je vous propose de nous intéresser finalement aux stratégies open data de plusieurs territoires. Alors, on sera surtout sur des de territoires de grandes villes, voire des métropoles, mais ça nous permettra aussi d'aborder le sujet des, des petites communes, vous le verrez. Comme, comme Jean-Marie l'a dit, on a bien vu que la plupart des grandes villes et des métropoles, aujourd'hui, se sont engagées, déjà depuis quelques années, finalement, dans l'ouverture de leurs données. Pour autant, tous ces territoires n'ont pas la même façon d'ouvrir leurs données et de conduire ces, ces politiques open data. C'est un peu ce qu'on souhaite mettre en lumière avec cette, avec cette table ronde, à travers trois zooms, trois zooms territoriaux, euh, des zooms sur certains aspects de démarches territoriales qui nous paraissent intéressantes. Euh, L'exercice, en tout cas, euh, on n'a pas demandé à nos intervenants de couvrir l'intégralité de, de la démarche et de raconter la démarche depuis les tout débuts puisque pour certains ça commence à remonter on entendait 2014 sur sur Grenoble pour Roubaix c'est un tout petit peu plus récent pour Montpellier je crois que c'est un peu plus ancien mais voilà donc on va zoomer sur certains aspects et on va revenir aussi sur ces, sur ces questions finalement d'acculturation, puisqu'on a parlé, on a commencé déjà à parler de la culture des données. Euh, une culture des données auprès de qui Comment est-ce qu'on diffuse cette culture des données Donc, on va le voir euh, finalement, ça se fait de façon assez différente euh, en, fonction, en fonction des territoires. Donc, j'ai la chance pour cette table ronde d'accueillir trois intervenants. Euh, donc, Florent, euh, Florent Béraud, euh, qui, euh, qui représentera la ville de Roubaix, à laquelle il est chargé de mission observation et open data. Jérémy Valentin, pour Montpellier-Méditerranée-Métropole, qui est chef de projet Open Data également. Et euh, nous retrouverons donc Amel Zenati, hein, qui, est, euh, qui est de la ville de Grenoble, qui est conseillère municipale déléguée à la transition numérique et à la stratégie des données, de la donnée. Bonjour à tous les trois. Et euh, je vous propose sans plus attendre de commencer, alors peut-être euh, à tour de rôle, et puis on interagira tous les trois les trois ensemble par la suite. Je commencerai peut-être par, je crois, le plus ancien sur le sujet, l'initiative la plus ancienne avec Jérémy Valentin sur Montpellier-Méditerranée-Métropole, puisque vous menez depuis à Montpellier depuis plusieurs années une démarche qui vise à acculturer, en quelque sorte, à accompagner, voire même à embarquer des petites communes de votre, de votre territoire, des communes et des, des plus petites et des plus importantes, dans l'ouverture des données. Alors, en tant que ville-centre, on va dire, de la métropole, comment est-ce que, est que vous pouvez nous parler, finalement, de la façon dont vous conduisez concrètement cette, cette démarche Puis Ça permettra de répondre par la même occasion à une des questions qui était posée lors de l'intervention de Jean-Marie Bourgogne. Euh, concrètement, comment est-ce que vous faites cela Et qu'est-ce que ça a, à ce jour, après quelques années, produit d'ores et déjà sur votre sur votre territoire eh bien, merci, bonjour à tous et à toutes. Euh, du coup, euh, oui, on, donc on a commencé à faire de l'open data assez tôt hein, en 2011, et à partir de 2014-2015, donc on est avant la loi pour une république numérique, on s'est dit qu'il euh, faut qu'on essaye d'avoir un traitement homogène et de ne pas créer de, de distorsion entre la ville-centre et les autres euh, communes du territoire, ne pas créer de nouvelle fracture numérique liée à la à la donnée, à l'accès aux données, donc essayer de travailler avec les petites communes. Euh, bon, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était le jour et la nuit entre la ville centre et les autres communes. Alors, pour information, notre territoire. Euh, il y a donc 31 communes, donc 30 communes. Sur ces 30 communes, ça va de 800 habitants pour la plus petite à 20 000 pour la plus grande. Et euh, dans le cadre de la loi, sur les 30, il y en a 20 qui ont plus de 3500 habitants, donc qui seraient potentiellement, enfin, qui sont concernés par euh, la loi. Et donc on s'est dit euh, comment travailler avec elles, puisqu'on s'est très vite rendu compte que, un, ça ne leur parlait pas particulièrement. Deux, euh, ils n'avaient absolument aucune ressource à mettre euh, là-dessus. Et donc du coup, on a dit, bon, on va essayer de leur remettre le pied à l'étrier et, et, et de leur montrer que ce n'est pas si compliqué pour euh, diffuser de la donnée. Bon, après, au-delà au de l'aspect technique d'avoir un portail mutualisé où chaque, euh, chaque commune peut avoir euh, sa page et ses données euh, propres. Donc, l'idée était clairement de générer le plus de données possibles à leur insu pour leur montrer que, ben, euh, en faisant rien, elles avaient déjà entre 10 et 20 jeux de données qui se généraient. Alors, il y en a certains, c'était facile à générer puisque c'était des données qui, qui sont de la compétence de la métropole. Donc, on génère les permis de construire, le cadastre, les, euh, les résultats des, des élections depuis. Euh, depuis maintenant, les, tout ce qui est commande publique, peste marché, donc ça on génère automatiquement avec des tâches planifiées les données à l'échelle de la commune. Mais ce n'était pas des choses qui leur parlaient particulièrement. Donc on a dit, bon, on va aller sur des choses un peu plus, plus basiques, entre guillemets, euh, sur les, les données géographiques. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une forte hétérogénéité des, de qualité des données entre euh, la ville-centre et euh, certaines thématiques de données qui étaient bien couvertes. Mais euh, en fait, euh, par exemple, sur les écoles, euh, les écoles étaient très bien renseignées sur la ville-centre, euh, mais pas particulièrement bien renseignées sur les, les autres communes. Donc, on s'est dit, ben, on, va, on va essayer de travailler sur ce sujet-là. Alors, nous, on avait un historique assez fort de collaboration avec, avec OpenStreetMap sur le, sur le territoire dès, euh, dès le lancement de, de l'Open Data en 2011-2012. On s'est dit, ben, au lieu de créer une nouvelle base de données, on va directement, la créer, dans un... on va directement créer des données géographiques dans OpenStreetMap qui concernent les communes. Et à partir de ces données, on va créer des tâches planifiées qui, tous les dimanches, euh, exportent ces données et euh, génèrent pour chaque commune l'emplacement des écoles de telle commune, les parcs et jardins de telle commune, les bâtiments publics de telle commune. Donc, et l'idée derrière, c'était euh, en espérant euh, créer des vocations dans chacune des communes pour qu'on euh, ait des nouveaux contributeurs au SM et que cette base de données vive, euh, vive d'elle-même euh, petit à petit, qu'on n'ait en quelque sorte plus trop à, à s'en occuper. Et bon, Ça, c'était sur le papier. Dans la réalité, ça, ça est... au début, c'était assez compliqué. Donc, on a fait une grosse mise euh, une grosse mise de départ où on a fait le tour des communes, on les a rencontrés en leur disant, ben nous, on a déjà ça comme données. Euh, ensuite, euh, vous, on a récupéré les plans ville. Il faut savoir que chaque commune a son plan ville plus ou moins dégueulasse, plus ou moins bien fait, avec énormément de publicité autour pour, pour, pour payer le tout. Mais au moins, c'est déjà de l'information. Donc, nous, on a récupéré tout ça, on a vérifié deux, trois trucs sur le terrain, et on a fait une grosse mise de départ euh, 2015-2016 de données, et après on a créé des scripts qui donc exportent les données et les saucissonnent thématiquement et, et, et par commune. Et ensuite on est retourné vers les communes, on disait bah Regardez, sans rien faire, vous avez, donc comme j'ai dit, une dizaine, quinzaine de jeux de données géographiques et 4-5 jeux de données qui sont générés par la métropole. Et après on leur a demandé des données uniques en disant bah, Si vous faites un petit effort, si vous nous envoyez un lien vers vos délibérations, l'annuaire des associations, euh, les subventions attribuées aux associations, euh, les statistiques d'état civil et euh, je ne sais plus quelle autre donnée. Enfin, on leur a demandé 4-5 un peu, un peu uniques pour qu'ils nous les fournissent. Et donc euh, on va dire que, bon, on va dire qu'on leur demande cinq jeux de données euh, dont ils sont. Propriétaires et qui maîtrisent la, la création, sur 30 communes, ça fait 150 jeux de données. Tous les ans, on, en re, on arrive à, sur les 150, en gros, il y a une centaine. On arrive à en récupérer une centaine euh, qui sont plus ou moins à jour. Euh, donc, ça marche, euh, ça a plutôt bien marché. Mais là où, en fait, ça a pour nous super bien marché, c'est sur l'acculturation à OpenStreetMap. Il y a certaines communes où euh, ils s'en sont vraiment apparais, emparés. Donc il y en a certaines qui ont été formées, mais il y en a d'autres qui s'en sont emparées toutes seules. Et, euh, et donc on a des élus qui ont commencé à contribuer eux-mêmes dans OpenStreetMap pour, euh, pour que la carte soit à jour. Euh, donc ça, et ça a été aussi super positif en termes d'acculturation en interne. On a montré que les données OpenStreetMap étaient tout à fait crédibles et tout à fait euh, pertinentes. Et du coup, maintenant, on a des, ce qu'on appelle, nous, des comptes officiels. C'est-à-dire qu'on a des agents euh, qui contribuent directement dans OpenStreetMap. Alors, ce n'est pas possible avec toutes les thématiques, mais en gros, au lieu de contribuer sur leur SIG euh, local, bah, ils, font les, ils, ils alimentent directement au SM et nous, on requête dessus. Euh, c'est le cas, par exemple, pour tout ce qui est aménagement cyclable. Les, tout se fait directement dans, dans SM, c'est le référentiel voirie. Tout le référentiel voirie est ici... Euh, OSM. Et nous, derrière, on a fait des nouveaux développements où on a créé un, un outil de, de validation, c'est-à-dire où on peut monitorer l'action de, des contributeurs dans, dans OSM Tous les jours, on fait des diffs. En, et comme ça, on peut euh, vérifier les modifications qui ont été faites et, euh, et les accepter dans les bases métiers ou pas, parce qu'il y avait quand même une crainte sur « Oh là là, mon Dieu, il va y avoir du vandalisme » quelqu'un va nous effacer tous les tous les, tous les de, de, de la métropole. Donc. donc, on a créé ces outils de validation et ces outils de validation ont été repris chez nous par le SDIS par le 34, par les pompiers, qui ont eux-mêmes aussi maintenant des contributeurs officiels au SM. Et donc, en fait, on a euh, cinq ans après le lancement, on a plusieurs acteurs officiels qui contribuent, plusieurs des contributeurs locaux qui continuent à créer du contenu et ça nous permet de, je le vois passer dans le chat, de maintenant créer des plans images automatiquement, des plans et répertoires images automatiquement générés à partir de nos OSM qu'on remet à disposition de l'Open Data et qu'on fournit aux communes si elles veulent, si elles veulent le, si elles veulent s'en emparer. Donc cette, cette approche par la donnée géographique OSM, voilà, elle a été pour attirer les petites communes et, et disons que pour créer une homogénéité sur les données géographiques, ça, ça a super bien marché. Pour les attirer à l'open data, euh, on va dire que ça a moyen marché, mais ça a déjà, enfin, quand je vois mes collègues dans d'autres métropoles, euh, comment ils galèrent, entre guillemets, je me dis que ça a moyen plus marché. Et euh, en termes de. de Acculturation à cet outil en interne. Euh, là, par contre, ça, ça a vraiment euh, super bien marché. Donc, voilà, ça, ça a été une de nos stratégies pour, euh, pour essayer de, voilà, de faire comprendre l'importance d'une donnée, l'importance d'une donnée ouverte et l'importance d'une donnée de qualité. Et puis, euh, Jean-Marie l'a signifié euh, ce matin. Ce qui est bien, c'est quand vous contribuez à OSM, ben, vous contribuez déjà à un standard. Donc, la façon dont je vais décrire une école à Montpellier, c'est la même dans le petit village, c'est la même à Paris, c'est la même à San Francisco, et c'est des données qui sont de plus en plus utilisées. Donc c'est donc plutôt, plutôt intéressant. Voilà rapidement ce que je peux dire sur le sujet. Très bien, merci beaucoup Jérémy. Alors je, je pense je, je vois que il y a eu une ou deux questions. Euh, euh, donc je vais me faire le porte-voix. Il euh, y en a une qui porte sur les freins notamment les freins métiers, je crois, si je ne me trompe pas. Dans quelle mesure le fait de déporter une partie du SIG, en quelque sorte, donc qui est vraiment un outil métier, utilisé en interne par la métropole ou les communes, dans OSM, dans quelle mesure ça n'a pas, pas rencontré trop de freins Comment est-ce que vous avez fait pour surmonter ces freins, justement Alors, il y a eu des freins. C est, c est pas, pas, ça ne s'est pas fait en deux réunions. Ça. Au début, ça a été… Euh... Ben, comparer déjà la qualité d'OSM, donc on comparait régulièrement euh, Maps, euh, Apple, euh, IGN et, et OSM et nos propres bases métiers. Et à chaque fois, c'est la base la plus à jour et la plus réactive. Donc ça, ça a été la première, euh, la première chose. Ensuite, euh, ben, petit à petit, montrer qu'il y avait des outils ad hoc, montrer qu'on pouvait, euh, qu'il n'y avait pas vraiment de vandalisme, que sur, pour certaines thématiques, ça, ça pouvait très bien répondre et... Euh, bah, petit, à petit, en fait, euh, petit à petit, on a prouvé que c'était une alternative solide. Et comme je vous dis, on a, on a développé un outil qui s'appelle euh, le Bon Tag, qui permet donc de, de rassurer les métiers et d'avoir cette validation. En fait, euh, avant l'intégration dans les bases métiers, on peut savoir ce qu'on intègre et on peut monitorer toute l'activité euh, sur SM. Et nous, ça nous permet de repérer certains utilisateurs. Certains... Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, comme beaucoup de contenus dans Internet, 90% du contenu est généré par 10% des utilisateurs. Donc, du coup, euh, si vous prenez le top 10 des utilisateurs, des contributeurs sur la métropole de Montpellier, je pense que les trois premiers, c'est des agents de la métropole, suivis de deux ou trois agents du, du 10. Donc, sur 10, il y en a six déjà. C'est des gens à nous, entre guillemets. Et les quatre autres, en fait, on les connaît puisqu'on les rencontre tout le temps. C'est des gens avec qui on a déjà tra travaillé. Donc, voilà, c'est... Pour créer du lien avec la communauté, c'est assez pratique. Donc oui, il y a des freins, mais petit à petit, quand on montre que l'outil est solide et le service à CIG, de toute façon… Enfin, euh, ouais, au début, oui, moi j'avais des remarques, mais non, mais c'est pas possible, ta base, c'est fait par des gens, les gens vont écrire n'importe quoi, ouais. ils vont effacer des données. Enfin, euh, c'est des peurs légitimes. Hein, je... Et puis… Euh, quand on parle d'OSM en 2012 et quand on parle d'OSM aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même maturité, c'est pas du tout la même qualité des données. Je pense que c'est plus simple aujourd'hui. Nous, en 2012, voilà, on a un peu on a un peu ramé, mais parfois, c'était la meilleure alternative parce que bah, nous, on n'avait même pas la donnée. Et la donnée, elle existait dans OSM. Avoir une, rien que sur les commerces, euh, je sais que Open Data France essaie d'y travailler un peu dessus, enfin, pas directement, mais avoir une base de données de commerce, c'est quasiment impossible. Et donc, euh, la meilleure base de départ, euh, c est, c est, ça, ça, ça peut être OSM. Très bien. Et donc, OSM, hein, on l'a dit, pour ceux qui ne sont pas familiers de cet outil, open hein, c'est euh, OpenSoupMap, -ce effectivement. qui est. <rire> non, je pense que beaucoup de monde ici euh, commence à être familier euh, de, de l'acronyme et, euh, et de cet oui. outil. C'est une base de données euh, géographiques euh, contributive effectivement, donc à laquelle on peut avoir des comptes euh, contributeurs, euh, et, mais n'importe qui peut contribuer également. Il y a une question très un peu plus technique euh, de Frédéric Petit, euh, Jérémy, oui. euh, qui concerne euh, alors comment euh, organises-tu, comment, organises comment cherches-tu l'adaptation de la modélisation euh, OSM collectivité au regard d'autres chantiers qui peuvent être en cours, des chantiers de normalisation du type schéma.data.gouv, avec des questions de modèles qui ne sont pas toujours compatibles. Est-ce qu'il y a un passage à un moment où il y a une base métier interne ou comment est-ce que ça se passe alors, euh, ça se, ça, alors, des fois, les schémas sont quand même assez différents. Là, récemment, on a l'exemple du schéma sur les, la base nationale de, de, des aménagements cyclables, qui est en fait très inspiré d'OSM. Et donc, il y a très peu de transformations. Nous, on fait un export d'OSM. D'ailleurs, on le fait avec euh, l'outil euh, GeoDatamine, qui est déjà euh, quasiment au format... Euh, de la base nationale des aménagements cyclables, il faut juste rajouter un identifiant local unique. Donc voilà, nous on fait une petite, une petite un petit script qui nous le fait automatiquement. Euh, après, j'ai pas trop, et, enfin, j'ai pas trop de cas où ça a été en, en conflit direct entre ce qui est proposé par les schémas et OSM. Pour l'instant, j'ai pas trop l'impression que ça se marche euh, dessus, mais euh, donc euh, donc voilà, on s'adapte, mais ce n'est pas vraiment une grosse problématique ou une grosse inquiétude à l'heure actuelle, non, du, du moins de notre côté. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, on a vu effectivement qu'on est dans une forme là d'acculturation, en quelque sorte, par la, par la pratique, finalement, dans cet exemple, hein, d'acculturation à la donnée, globalement, pas forcément, à l'Open Data, ce n'est pas ce qui semble avoir forcément plus marché, mais à la donnée, globalement, euh, et euh, à, à la donnée contributive avec OpenStreetMaps, ce qui est déjà ce qui est déjà un très beau résultat. Je propose, on refera un tour de table sans doute plus partagé après, mais je vais passer au deuxième intervenant de cette, de cette table ronde. Merci Jérémy, en tout cas, pour ce premier éclairage. Et donc, je vais me tourner vers Florent, Florent Béraud à Roubaix. Donc, c'est un autre aspect de la démarche de Roubaix qui, qui a attiré notre attention. À Roubaix, vous avez mené un travail un peu plus interne en quelque sorte, quoique, euh, auprès des services, hein, mais aussi auprès d'autres acteurs un peu plus périphériques de la, de la ville, hein, pour euh, donner envie d'aller chercher des données, d'aller sortir des données en quelque sorte. Donc vous êtes passé par l'identification de besoins, de, besoin, de pratiques euh, des agents, euh, d'usage interne finalement, euh, pour euh, aller chercher bah, des outils qui seraient utiles, fondés sur des données, et derrière des données à ouvrir en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, deux mots de cette démarche finalement comment, euh, En quoi est-ce qu'elle a consisté euh, Comment vous y êtes pris euh, Et je crois que aussi vous avez quelques exemples à nous montrer, donc ça sera parfait pour éclairer un petit peu tout ça. Euh, bonjour à tous, merci. Donc, euh, oui, la ville de Roubaix a une démarche open data en fait, euh, d'ouverture des données depuis 2016. Donc, on n'a pas eu beaucoup de mal de fait à ouvrir nos données. On a eu des volontaires en interne, on s'est beaucoup appuyé sur nos données géographiques via SIG et on a priorisé en fonction des données obligatoires définies, définies par le socle de données. Mais ce qui nous a vraiment importé, c'est plus que de l'ouverture, c'est vraiment que ces données-là soient utilisées, alors par le public, mais aussi par, par nos agents, par nos partenaires locaux et, voilà, et, et et vraiment en interne à la collectivité. Donc, on a vu la stratégie open data comme une brique d'une stratégie data au service du pilotage de la collectivité ou du territoire. Je soulève un point important, c'est-à-dire que moi, je suis rattaché au directeur général des services et on a une petite équipe qui travaille sur l'évaluation des politiques publiques, du contrôle de gestion et, euh, et de l'analyse et des études. Donc, vraiment, l'open data ou la data participe de cette dynamique-là. Euh, je rejoins tout à l'heure les propos de M. Bourgogne. Nous, on a vraiment une volonté d'éditorialisation de la donnée pour faciliter justement cette utilisation et cette réutilisation. Donc, je vais, vous eff je vais effectivement vous montrer quelques exemples euh, plutôt intéressants euh, qui couvrent en fait différents champs euh, de, de... Alors, l'écran, un, deux, trois. Est-ce que vous... Ouais, super donc, dans un premier temps, en fait, tout l'intérêt était de pouvoir s'appuyer sur des données ouvertes par d'autres partenaires, d'autres acteurs ou à l'échelle nationale pour, bah, pour proposer des outils d'analyse à, à, nos, à nos collègues ou à nos élus. Typiquement, là, je vous montre en fait les données essentielles des marchés publics qu'on récupère automatiquement via la plateforme marché public et à la demande de nos élus, de l'élu à la commande publique, on a une petite data visualisation sur le, voilà, les, les, le top 10 de nos, de nos marchés et aussi, surtout, les dates de, de fin de marché. Donc, ça permet aussi à nos services et aux élus de savoir quand il faut réengager une procédure de marché en fonction de ce petit, ce petit calendrier-là et de cette petite data vise. C'est assez simple de réalisation, la donnée est propre et robuste, et donc ça permet en deux clics de faciliter l'usage et la réutilisation des données par nos services. Donc là, c'était une demande élue, mais effectivement, en fait, le service s'est approprié cette petite data visualisation et l'utilise régulièrement. À la demande d'autres agents, on a travaillé sur les commerces. Alors nous, on a la chance d'avoir un outil SIG qui nous permet de faire du recensement de terrain. Et donc, on a une base commerce qui est mise à jour tous les jours, quasiment par notre service sur le terrain. Donc, on a une, un petit outil de saisie mobile qui nous permet de renseigner les caractéristiques du commerce et surtout, en fait, sa vacance. Donc, vous avez effectivement à gauche euh, la typologie de commerce. Donc, s'il est disponible, ça veut dire que c'est un commerce vacant. Si dessus, euh, la carte se met à jour. Euh, L'intérêt, c'est qu'on passe d'une donnée métier qui est effectivement propre au métier, au service commerce, et on la rend publique, on la met à disposition via le portail Open Data aux élus, euh, aux prospects potentiels et, euh, et à différents services qui voudraient avoir une information. On s'assure aussi par ce biais que tout le monde a la même info, et c'est vraiment aussi tout le bénéfice du, du, du portail Open Data de la ville et de cette démarche-là. Voilà, donc c'est aussi une forme pour nous d'harmonisation et de valorisation de l'activité du service, mais au moins on est sûr d'avoir tous la même information, euh, de la même manière et à la même temporalité. À la demande aussi, et là c'est sur un autre volet, euh, par exemple de nos centres sociaux, donc on a 11 centres sociaux à Roubaix, tous les deux ans ils ont un rapport, euh, un rapport à rendre, pour les demandes de financement CAF, et donc ils sont à la recherche de données euh, statistiques, démographiques, euh, mises voilà, mis à disposition par l'INSEE. Je vous parlais de, de l'importance en fait, du positionnement de la démarche Open Data. Tout ce travail de traitement statistique des données INSEE, c'est en fait le deuxième volet de mes missions. Donc, j'en je, voilà, ai, ai, euh, ai profité pour mettre à, à disposition des centres sociaux un outil à façon. Donc, les données INSEE sont traitées en fait et, périmètres. et euh, voilà et tout est mis à jour. donc Vous avez des, euh, des statistiques à façon, euh, tout est traité euh, par thématique en fonction des données de l'INSEE, et ça leur permet en deux clics de remplir le rapport de, de demandé à la CAF. Moi, ça me facilite le travail tous les ans parce que le la data vise est, est réalisée, et donc j'ai beaucoup moins de travail. donc Je rationalise aussi mon activité d'un côté, et je m'assure que tous les centres sociaux ont accès à la même information et, et, et en même temps. Donc là, on a répondu à un réel besoin de la part de, de nos partenaires. Euh, voilà, donc je, je rejoins aussi les propos de M. Bourgogne. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus ouvrir toutes les données qu'on peut, mais c'est ouvrir la bonne donnée à la bonne personne. Et là, c'était un très bon exemple. Dans le même... dans le, même, Alors, sachez toujours derrière y a, on est sur de l'open data, donc vous avez toujours la possibilité de télécharger le jeu de données brutes et de pouvoir faire des statistiques comme vous le voulez ou des croisements comme vous le voulez. Là, c'est à la demande de la mission locale et de la préfecture du Nord. Euh, donc, euh, euh, à l'échelle de la ville, on a une obligation en fait, euh, de formation. C'est un dispositif euh, assez récent. Les jeunes en décrochage scolaire, qui sont plus scolarisés entre 16 et 18 ans, la collectivité et la mission locale doivent euh, leur offrir en fait, des possibilités de formation. Donc, la mission locale n'avait pas de vision exhaustive de tous les partenaires à l'échelle de la métropole. Donc là, on a vraiment... Euh, on est sorti de notre périmètre communal et on a proposé aussi un outil à destination donc, des jeunes de la mission locale, mais qui couvrait l'ensemble du, du territoire métropolitain. Et ça permet en fait à la mission locale, euh, en deux, trois clics, de pouvoir trouver euh, toutes, les, toutes les structures qui proposent du service civique, d'avoir euh, l'accès au site web, l'accès à la plaquette, le numéro de téléphone et d'orienter le jeune de manière très facile et très rapide. Donc il y a tout ce travail d'éditorialisation. Derrière, c'est toujours un Excel. La base est mise à jour euh, quotidiennement, voire enfin, toutes les semaines via notre outil SIG. Mais voilà, ça permet d'avoir un outil concret et facile d'utilisation pour des partenaires locaux qui ne sont pas familiers avec, euh, avec des tableurs Excel. Donc là, on est vraiment, je vous ai présenté le volet public du portail, toujours en réponse à un besoin. Et on a aussi en fait en quelque sorte détourné l'utilisation euh, du portail Open Data pour en faire en fait un outil métier au service, au service, du, de, enfin voilà, au service du suivi d'activité et du pilotage de l'activité. On a travaillé sur deux thématiques bien spécifiques, qui sont les marchés publics. Donc là, en fait, euh, il y a le service marché et nos directeurs généraux qui ont accès à ce tableau de bord. Ce tableau de bord n'est pas ouvert au public. Mais à partir euh, de tout ce qui est saisi par, par notre service de la commande publique, on arrive à faire des, bah, des tableaux de bord assez intéressante activité du service et qui permet vraiment d'avoir un outil de diagnostic et d'évaluation de l'activité. Euh, ce tableau de bord, on l'a conçu ensemble, donc on a défini les indicateurs ensemble et c'est vraiment une expression de besoin de la part du service et de la part des, des, des, voilà, de, des directeurs généraux, du DGS et de certains élus. Ça nous, ça nous a permis aussi ce type de travail de donner envie à certains services, à certains agents de valoriser de leurs données, de la partager, mais aussi de, voilà, de, de réaliser euh, certaines data visualisations ou certains tableaux de bord euh, pour faciliter le partage en interne aussi. Typiquement, cette, cette base de données-là, elle nous permet de faire des analyses assez intéressantes. Donc là, grâce à l'Open Data, on a aussi publié l'ensemble de nos bâtiments communaux avec des références géographiques. Et ce référentiel de bâtiments communaux permet en fait ensuite, de le croiser avec la base de, de la commande publique et d'avoir euh, la somme et le total de dépenses par bâtiment communal. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de voilà de savoir où on a fait des dépenses par an, quelle direction l'a fait. Et euh, voilà, donc c est, c est, euh, cet aspect commande publique est une des grosses réussites et à partir de septembre, on envisage, euh, voilà en discussion avec nos cellules, d'ouvrir une partie de la base interne au public pour qu'il y ait aussi un, un maximum de transparence là-dessus. Euh, et la démarche la plus intégrée, c'est euh, ce, euh, voilà, ce tableau de bord-là. Donc, on, on a un dispositif de financement qui s'appelle le projet d'initiative citoyenne. Donc, La ville de Roubaix est couverte à, 4, à 70% par, euh, par les quartiers politiques de la ville. Et dans le cadre du contrat de ville, en fait, la région, l'État et la ville cofinancent des projets proposés par le citoyen. Euh, tous les ans, la ville et l'association gestionnaire ont des bilans d'activité à rendre. On a une base de données qui est à jour et qui est robuste. Et pour faciliter le travail de l'association gestionnaire, on a réalisé ce tableau de bord. Ce tableau de bord est en interne et il est ouvert à la préfecture et à la région. Donc c'est aussi une réussite parce qu'on a réussi à ouvrir une partie de nos tableaux de bord à des partenaires extérieurs qui en deux clics peuvent avoir accès à l'information dont ils ont besoin. Et donc les bilans sont d'autant plus facilités. Là où je vous parlais de démarches très intéressées, c'est-à-dire que la même base de données nous permet euh, d'ouvrir une partie de ces données. C'est-à-dire que là, on a un jeu de données qui nous sert à l'interne, mais qui va nous servir aussi à rendre compte au public de ce que la ville a financé ou de ce que l'État a financé. Donc euh, voilà, ces deux démarches-là, marché public et, euh, et projet d'initiative citoyenne, nous ont aussi permis d'emmener d'autres services. Donc là, par exemple, on travaille à un tableau de bord en interne de des données de notre délégataire de service public de stationnement voirie donc en fait le stationnement voirie est délégué à une société on est la ville est propriétaire de la donnée et donc on a un suivi obligatoire de, de la délégation de service public et donc on a réalisé à partir de ces données là un tableau de bord qui nous permet de suivre en temps réel parce que la donnée est mise à jour tous les jours ce qui se fait et ce que fait le délégataire de service public donc voilà il y a en fait, ce travail d'éditorialisation, vraiment cette volonté de faire parler de la donnée, de faciliter l'accès, ben, euh, voilà, nous, nous fait passer un cap, un pilier en termes de réutilisation euh, de nos données brutes. Et je, je finirai aussi sur ces deux tableaux de bord. En fait, le service est totalement autonome, c'est-à-dire que c'est lui qui met à jour la donnée brute. Euh, je je n'interviens quasiment plus, en fait. Donc, c'est aussi tout l'intérêt euh, de ce travail commun d'acculturation, de formation, et sur ces deux tableaux de bord, euh, voilà, le service est totalement autonome, euh, publie, modifie et, et fait ce qu'il faut en fait pour que la donnée vit et que le tableau de bord soit à jour. Donc euh, voilà, ce sont, sont des réussites de, de cet ordre-là qui nous permettent d'emmener d'autres services. Donc là, on, en interne, on travaille aussi au bilan social, donc à partir de nos données RH et de faire un tableau de bord euh, qui permette en deux clics d'avoir nos statistiques euh, à l'échelle de la commune cette fois-ci. Je vais arrêter le partage et, euh, voilà, et je vais reprendre la main n'hésitez pas j'ai plein d'autres exemples donc euh, je peux aussi, non mais je peux vraiment partager, euh, partager d'autres thématiques si besoin Merci beaucoup, Florent, pour cette intervention. Alors, il y a, des, il y a, quelques, il y a quelques questions, c'est extrêmement intéressant. Euh, moi, j'avais une, une question peut-être avant de, de relayer celle de la salle. Euh, comment vous êtes allé chercher, enfin, comment est-ce que vous allez chercher les besoins Est-ce que c'est les besoins qui… <rire> comment ça se passe concrètement en interne, entre les services Est-ce que vous, êtes, vous avez été identifié dès le départ Vous avez eu un mandat pour aller euh, voir les uns et les autres et essayer d'identifier de, de, ces besoins Ou comment est-ce que ça s'est passé concrètement Alors, au, au tout début donc, oui, en, en, entre 2016 et 2017, on a vraiment euh, on a essayé d'asseoir la démarche, donc avec un cadrage des instances, une gouvernance qui puisse, moi, me permettre d'aller vers les services, récolter dans un premier temps les données obligatoires. Avec ces données obligatoires, état civil, marché public, on a fait de la data visualisation et en fait, le besoin est venu ensuite de la part des services. Ils ont vu ce qu'on pouvait proposer et donc c'est eux qui ont été demandeurs. Alors, je continue des fois à aller les voir pour, parce qu'il y a des jeux de données qui me paraissent intéressantes et, et je vais les voir. Mais sur le PIC ou sur les marchés publics, c'est vraiment eux qui sont venus et qui ont été en demande. Mais parce que je pense que de leur côté, il y avait aussi un manque d'outils de visualisation, de tableaux de bord. Et donc, ils ont bien vu, ils ont bien saisi l'opportunité euh, et les fonctionnalités du portail en interne pour venir me, me voir. Le besoin, par exemple, pour les centres sociaux, euh, bah le besoin était déjà là avant. C'est moi qui me suis dit, ça me prend un temps fou tous les ans de leur fournir cette donnée-là. Donc, je me suis aussi facilité le travail et, euh, et tous les ans, ils me remercient parce que là, en deux clics, c'est eux qui remplissent leur, le, leur rapport à la CAF tout seul. Donc euh, là, c'était du gagnant-gagnant de, de ce point de vue-là. Euh, la mission locale, c'est euh, eux qui ont exprimé le besoin parce qu'ils étaient totalement démunis en termes de recensement et d'avoir une cartographie exhaustive de, des acteurs euh, et des partenaires euh, en termes d'offres de formation. Donc, il y a un aller-retour et je ne pourrais pas vous dire. Enfin voilà, dans un premier temps, c'est moi qui suis allé vers les services et c'est moi qui étais en demande. Et là, c'est un peu l'inverse et, euh, et je suis amené même à temporiser en fait. Voilà. <rire> je vous entends plus. Pardon, j'ai coupé mon micro pour ne pas parasiter. Euh, une question de Léonard Gué euh, qui demande ce que vous en avez précisément par éditorialisation des données. Mais euh, il me semble que c'est ce qu'il y a derrière ces tableaux de bord, cette mise en. cette visualisation des données. C'est cette... vraiment mettre en forme la donnée. En fait, c'est déjà proposer une réutilisation des données qui permettent de faciliter l'utilisation par quelqu'un d'autre. Euh, oui, éditorialisation, data visualisation, mais c'est en fait, c'est déjà travailler la donnée pour offrir en quelque sorte un outil un outil qui, derrière, il y a de la donnée brute, mais c'est l'outil qui va faciliter l'usage et l'utilisation. En tout cas, je le vois comme ça. Et le, euh, une question de mon collègue, co-animateur, Sylvain Bouchard, qui demandait, bon, le fait de travailler sur les tableaux de bord, est-ce que ça a vraiment facilité le passage à l'ouverture des données concernées D'après ce que vous dites, est-ce que vous racontez C'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse euh, ouais, oui. qui s'est fait. C'est l'ouverture qui a ça. permis de construire des tableaux de bord, mais qui, derrière, dans un cercle vertueux, peut résulter également sur l'ouverture de nouvelles données. Exactement. Et là, je rebondis. C'est-à-dire que maintenant, on réfléchit. À, on a un tableau de bord interne. Qu'est-ce qu'on va ouvrir maintenant de, sur ces données internes Voilà, il y a cette réflexion-là. C'est On a fait un super travail en interne. Comment on le partage et on le valorise à l'externe Donc oui, on arrive à, cette, on, on arrive à ça. L'exemple le, du pic a très bien fonctionné. Là, je pense que pour les marchés publics, c'est une réelle question à se poser en septembre. Parce qu'il y a certaines données. Euh, qui sont vraiment à internes, interne. Et, mais euh, voilà, en termes de transparence, il y, y, y a un levier, euh, levier là-dessus. Donc effectivement, c'est ce que vous racontiez hein, tout à l'heure quand vous parliez de culture de la donnée, euh, culture de l'open data et culture de la donnée plus globalement. Les deux ça, ça, s'alimentent c'est bien normal. Une question plus précise de, euh, alors concernant un exemple que vous avez montré celui qui croise justement les dépenses, les dépenses publiques euh, par par bâtiment communal. Une euh, Question de Yannick Vigignol, mais je crois qu'il a été euh, plébiscité. Euh, Qu'est-ce que que concerne-t-elle finalement ces, ces dépenses Alors c'est sur cet elle, exemple précis, travaux elle, ou énergie, entretien enfin, des dépenses publiques Alors elle concerne vraiment les travaux. Si vous regardez à gauche, donc on a en fait marché de travaux, de services, et de fournitures. Euh, elle est euh, elle est très bonne et très exotique. Enfin, la, la géolocalisation est parfaite pour les marchés de travaux, parce qu'on a systématiquement un, un, un, une, une géolocalisation. Elle est un peu moins précise quand on fait de l'achat de fournitures ou de services, parce qu'on va l'associer à, à un bâtiment, mais des fois, les fournitures partent sur différents bâtiments. Mais donc, on est sur du travaux, on n'est pas sur de la dépense de fluide ou de la consommation énergétique. On est vraiment sur du marché. Et euh, voilà, marché de travaux, de fournitures par direction. Euh, C'était dans ce sens-là. J'espère que j'ai répondu à vos, à vos questions. C'est déjà, déjà pas mal. Euh, une question que je, que je partageais également, euh, mais euh, qui est posée par, par un participant sur les, la conception des outils, euh, les outils que vous avez peut-être utilisés, enfin, si j'interprète bien cette, cette question-là, euh, enfin, sur quoi vous vous êtes appuyé comme outil et euh, comment des acteurs, notamment des acteurs privés, ont été impliqués dans la, dans la conception de ces outils Alors, on a tout fait en interne. Euh... Je fais pas de pub, hein, mais donc nous, on passe par le prestataire Open Data Soft. Le portail, c'est le prestataire Open Data Soft. Et en fait, euh, les petits onglets d'analyse à côté des jeux de données, c'est assez simple d'utilisation parce qu'ils mettent à disposition un, un widget, enfin un onglet analyse. Donc, le service peut réaliser ses graphiques tout seul en deux clics. En revanche, sur les tableaux de bord, euh, là, c'est un peu plus technique et en fait, il y a du script à faire. Il euh, y a du script à faire et donc euh, euh, d'où l'intérêt de travailler ensemble les indicateurs, la maquette en amont et en fait le script on le prend en charge nous en mission d'appui stratégique donc au sein du service et on a un apprenti euh, systématiquement qui, euh, qui réalise ça mais euh, là c'est moins accessible euh, au service et il y, y a un peu de technique derrière mais tout est internalisé euh, et donc voilà. Euh, sincèrement, le tableau de bord marché public, de la conception de la maquette à sa finalisation, ça nous a pris six mois. Voilà, si, euh, en toute transparence. Euh, mais ça a été six mois de voilà, c'est euh, six mois de la maquette et de la, de la réflexion autour des indicateurs à sa sortie finale. Et euh, maintenant, ça fait on, on a un gain de temps énorme, donc euh, là il n'y a pas de problème, mais il y a ce volet technique là à ne pas négliger, oui. Très eh bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Il y a peut-être des questions. Si vous avez encore des questions euh, du côté de la salle, n'hésitez pas à continuer à les poser. Et les intervenants, euh, que ce soit pour Jérémy ou Florent, hein, les intervenants pourront y répondre dans le petit onglet euh, questions euh, directement. Peut-être sur des questions précises, euh, ils seront sans doute plus pertinents euh, pour vous répondre. Et donc, je vais passer la parole à, à notre troisième intervenante. Euh, donc à Grenoble, à Zenati, euh, on souhaitait aborder finalement deux aspects de la démarche euh, grenobloise avec vous. Euh, D'une part, euh, je crois que vous l'aviez dit en introduction, hein, mais l'Open Data fait l'objet depuis ben, le début, hein, en fait finalement, euh, le, ses débuts à Grenoble, euh, d'un travail commun entre la ville de Grenoble, euh, la métropole et le SMAG, euh, donc le syndicat mixte de transport, anciennement SMTC, est-ce que vous pouvez nous raconter finalement pourquoi euh, cette mutualisation faisait dès le départ et fait toujours aujourd'hui euh, sens sur le territoire Et finalement, comment ces acteurs ont sont venus à, à se parler sur ce sujet Comment est-ce est qu'elle a pu se, se lancer, cette démarche, et, euh, et se pérenniser jusqu'à jusqu aujourd'hui on, on en viendra au second sujet, je vais vous laisser me répondre tout d'abord. Euh... Alors pour répondre à votre question Marine, euh, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre vraiment euh, sur... Euh, parce que je n'ai pas l'historique donc de de donc de comment ça s'est euh, euh, fait cette mutualisation, mais en tout cas euh, donc je pense que très rapidement il y a eu euh, des premières rencontres pour l'ouverture des données euh, qui étaient réalisées par euh, des structures comme Cowork. Euh, donc en 2013 et euh, il y avait euh, déjà euh, des débats euh, sur l'ouverture des données euh, déjà euh, avant euh, le 2014 euh, suite à la délibération de ma prédécesseur Laurence Comparat. Donc euh, la mutualisation, euh, elle euh, elle se met, je dirais, c'est presque naturel, Donc euh, avec ce qui vient d'être dit par euh, Florent et par Jérémy euh, à différentes échelles, donc soit à l'échelle de la ville et euh, à l'échelle euh supérieure qui celle de la métropole et voire même département et région mais ça c'est d'autres d'autres d'autres niveaux mais en tout cas au niveau de pour la ville de grenoble et pour la métropole on voit bien que euh, le territoire il est euh, il est il est connecté en fait la, le passage d'une ville à une autre de la ville centre à la, aux villes adjacentes euh, c'est naturel en fait donc on passe par exemple de la ville de grenoble à la ville de à la ville de Saint-Martin-d'Air, à la ville de, de, de, de Débain, soit à la ville de, de, de Saint-Égrève d'une façon très… Euh, Enfin, instantané. Donc, on n'a pas de frontières. Donc, le, le territoire, il est très serré. Et le territoire, il est, euh, euh, il est euh, au milieu de montagnes. Donc, du coup, euh, la, la question de la mobilité, euh, elle est, euh, elle est, euh, elle est presque euh, évidente. Donc, euh, les transports en commun, passer d'une ville à une autre. Donc, c'est le même bus, c'est le même tramway. Euh, et donc, rien, là, les pistes cyclables, pareil. Donc, euh, on voit bien que donc le territoire est est très, est très proche. Et la question de la mutualisation euh, entre la ville de Grenoble, la métropole et euh, euh, le SMAG, et euh, enfin le SMAG maintenant parce que le SMAG il, euh, il intègre aussi le, le pays voironnais et le, le Grésivaudan. Et euh, donc euh, il est clair qu'on a besoin justement de mutualiser euh, les données pour permettre aux habitants et euh, aux usagers euh, de pouvoir se déplacer euh, sur euh, le territoire euh, métropolitain. Euh, d'une façon continue. Voilà. Et donc le bassin de vie de, des grenobloises et des grenoblois et des métropolitains et des métropolitaines, il est euh, il est, je dirais, naturel et, euh, et continu. Donc voilà, on, tra on, on travaille dans la ville à côté, mais au même temps, on, on vit dans la ville à côté et plus loin. Donc on, a les, on va aller dans des, enfin, dans des structures de culture et donc là, est, tout est de faire ses courses aussi. Et on a besoin justement d'avoir cette mutualisation de, de, et de partager des données de transport, d'air de, de, de, aussi, parce que euh, à se connaître le, les, euh, le, la, la qualité de l'air aussi devient de plus en plus importante. Euh, et ça, je dirais, euh, c'est euh, aussi... Euh, on peut avoir l'information que ce soit au niveau de la ville, que ce soit au niveau de la métropole, que ce soit avec, avec le SMAC. Voilà, je pense que ça, c'était presque une, une, un aboutissement d'une réflexion. Et puis, l'ouverture des données de mobilité, c'était, comme je disais, d'une façon simple et naturelle, c'était important et il fallait, il fallait le faire. Quoi. Voilà. Merci. Euh, juste peut-être une, une, une petite question, euh, euh, et puis je, je passerai au deuxième sujet, à la deuxième question que j'avais pour, pour vous. Euh, cette, euh, donc cette démarche mutualisée, elle met aussi à disposition, euh, Jean-Marie Bourgogne l'a rappelé aussi tout à l'heure, euh, ce qui prouve que sa fine connaissance des territoires <rire> permet aussi euh, de mettre au, aux, en open data les données d'autres communes du territoire, notamment des petites communes, hein, comme c'est le, le cas du côté de Montpellier Métropole. Euh, ce qui veut dire que les autres communes du territoire peuvent ouvrir leurs données et euh, elles seront accessibles sur le portail, euh, sur le portail Open Data euh, de, de la Métro. Euh, d'autres acteurs, comme euh, finalement qui ne font pas partie de ces trois acteurs de base, hein, euh, ont commencé récemment à ouvrir des données aussi, comme comme l'Agence d'Urbanisme, la URG. Euh, Est-ce que est, aujourd'hui, c'est envisagé euh, d'ouvrir la démarche à d'autres acteurs du territoire euh, producteurs de données finalement? Alors on le souhaite, donc euh, on a eu des rapprochements avec, euh, euh, avec la compagnie de chauffage, donc euh, ça c'est euh, aussi un acteur euh, du territoire et qui nous semble important de travailler euh, avec lui justement pour alimenter la, la, les, je dirais le, la connaissance et euh, d'ouvrir les données. Et j'aimerais aussi... Euh, il y a aussi GEG, donc qui est un acteur aussi qui peut aussi permettre qui peut aussi participer et contribuer à euh, l'ouverture des données, euh, je dirais, au niveau du, de notre territoire. Et donc là, le niveau pour moi, il est évident que c'est un niveau euh, métropolitain donc euh, il y a aussi euh, là la mission locale je trouve que l'idée de travailler avec la mission locale c'est juste important le travail avec le CCAS aussi pour les questions sociales c'est euh, déterminant et euh, j'aimerais aborder avant d'arriver à la prochaine question aussi c'est euh, euh, il faut que l'ouverture des données doit refléter aussi euh, l'engagement le, le, politique donc c'est là où euh, le rôle d'un politique il est, il est il est important, c'est de garantir euh, le, que le programme pour lequel une majorité ou une, ou une, ou une politique a été euh, validée par les habitants, donc il faut que ça reflète euh, sa, cette politique-là, et aussi il faut que les habitants puissent avoir cette vigilance par rapport à, euh, au, euh, au, à ce qui est mené au Niveau des, de, de la politique locale, donc voilà. Je, là, je, je pense que effectivement, on a besoin d'ouvrir à d'autres. Euh, enfin, il faut qu'on il faut qu'on travaille avec d'autres partenaires, ça c'est certain. Mais là, il faudra identifier quels sont les partenaires qui peuvent euh, plutôt euh, qu'il y a un travail au niveau euh, métropolitain, mais il y a aussi un travail au niveau des villes. Encore une fois, donc chaque ville est, est jusqu'à peut-être que dans quelques temps, on voit on aura le suffrage universel au niveau de, des métropoles, mais pour l'instant, les élus de la métropole sont les élus des villes. Et donc, ça, est, il est important aussi que les villes. Qui, qui, qui sont dans la métropole, puissent aussi être sensibilisés à l'ouverture des données et qu'on ait euh, clairement l'identification des, des jeux de données qui pourraient intéresser euh, tout le territoire. Donc euh, l'électricité, euh, l'eau, euh, le, le chauffage, on voit de plus en plus que euh, ça, ça devient… Euh, puis le, le, les mobilités, bien sûr, le, le, tri, euh, le tri, les déchets, la gestion des déchets, euh, la santé aussi, donc euh, l'économie, donc ça relève des compétences de, de, de, des métropoles, des EPCI, et il est important euh, de travailler et de développer des partenariats avec l'ensemble des, euh, des communes euh, de, de la métropole. Voilà. Très bien, merci. Et du coup, le deuxième sujet que je comptais euh, que je comptais aborder, alors. Le, un sujet lié à l'acculturation, on a parlé d'acculturation euh, euh, tout à l'heure des communes, euh, du territoire, euh, d'acculturation interne, des agents, des élus, etc. Euh, J'aimerais parler un petit peu avec vous d'acculturation citoyenne. Finalement, sur le, bah, sur le territoire de Grenoble, il y a une tentative de mobilisation citoyenne autour des données depuis, euh, depuis quelques années avec certaines, certaines actions d'acculturation ou qui associent en tout cas les citoyens. Est-ce que, comment est-ce que ça se passe sur le territoire de Grenoble? Est-ce que vous auriez quelques, quelques exemples? Il euh, y a d'abord les séminaires, euh, donc depuis euh, l'arrivée de, depuis le, ce deuxième mandat hein, pour pour euh, la ville de Grenoble, pour l'équipe d'Eric Piolle, donc euh, l'équipe euh, Open Data euh, qui euh, qui travaille euh, justement pour euh, faire ce travail d'acculturation au niveau des services. Et euh, là, le séminaire d'aujourd'hui, c'est aussi un exemple euh, de euh, d'essayer, d'identifier, de travailler avec d'autres villes et du coup de s'enrichir aussi et euh, d'avoir, pour ma part, euh, je suis très demandeuse et j'espère qu'on va définir une, une stratégie hein, d'ouverture de données qui de plus en plus vers qui pourrait avoir euh, une standardisation euh, par rapport à certaines données, mais aussi des spécificités euh, pour certaines de, pour pour des données aussi qui concernent euh, notamment euh, la ville de Grenoble. Pourquoi je dis ça euh, Donc euh, l'intervention de Jérémy et l'intervention de Florent que je remercie, je, pour moi je dégage deux euh, axes, euh, je dirais, euh, d'intervention. Il y a un, un axe qui est très localisé, très euh, très euh, euh, qui est lié directement à, à la collectivité. Et là, euh, ça revient à l'identification et au suivi des, euh, des, euh, des actions qui sont mises euh, par euh, les élus, euh, je dirais, qui sont élus par les, les habitants. Et au niveau de la métropole, où là on est plutôt sur l'usage et, et, et sur euh, l'intérêt des données qu'on va ouvrir pour l'ensemble des, euh, des habitants. Donc euh, par rapport à, à, à, à la ville comme euh, ça, comme la ville de Grenoble, donc euh, on a des euh, des citoyens qui en fait nous suivent et qui regardent de près euh, comment l'argent public est utilisé donc euh, très vite donc ma prédécesseure Laurence, Laurence Compara, elle a mis en place enfin, avec les équipes bien sûr hein, que je remercie que je profite de, de, de, de, de ce séminaire là pour les saluer euh, et tout le travail qui a été fait, c'est euh, on n'a pas fait une ouverture de données comme on est en train d'en de, de, discuter aujourd'hui parce que depuis on a maturé ces questions là et ce qu'on a fait très rapidement c'est qu'il y avait un onglet euh, sur le site de la ville où euh, on mettait euh, directement ont publié les délibérations euh, de, des conseils municipaux. Euh, le conseil municipal a été euh, très vite euh, mis sur, euh, disponible en direct. Et euh, les, les marchés publics, euh, les budgets, le budget primitif, le conseil, euh, plutôt le, le, le, euh, le, le comptabilité. Donc, enfin, le, le, le, ah, j'ai oublié le terme, c'est le le Excusez-moi, c'est le compte administratif. Voilà, le compte administratif qui est hyper important, les subventions aussi euh, des associations, euh, les marchés publics, euh, je pense l'avoir euh, déjà dit. Euh, donc, toutes ces, ces informations-là, euh, on sait et on avait clairement une demande des citoyens et ça, ça relève de la vigilance citoyenne justement pour euh, le suivi de euh, des actions de la des politiques publiques euh, pour la ville de Grenoble. Il euh, y a euh, aussi euh, l'intérêt des citoyens à participer. Euh, en ayant certaines données, donc notamment euh, la, tu la turbine qui est euh, le projet euh, civique lab euh, de la ville de Grenoble où on a euh, cette euh, participation des citoyens justement pour développer des euh, des cartes ou de, de, de, de développer aussi des applications comme Ma Petite Poubelle, qui, euh, qui a été mise en place euh, il y a deux ans par des étudiants, si je ne me trompe pas, et euh, une application euh, qui euh, s'appelle euh, euh, Cool2Go. Et Cool2Go, en fait, ça permet d'identifier des lieux euh, de, pour se rafraîchir euh, euh, notamment quand on, on arrive à, sur des périodes caniculaires comme euh, chaque année. Donc euh, voilà, il y a des, il y a des, euh, une implique, enfin il y a une participation citoyenne qui est forte, un suivi et une vigilance des citoyens aussi euh, de pour pour pour les politiques euh, employées euh, et euh, mises en place par les les élus. Et euh, ça, ça nous réjouit donc parce qu'on est dans la transparence et on est aussi dans le dans le, le, le, le fait que nos citoyens, nos habitants euh, s'intéressent à la, à, la, à la vie publique de, de leur territoire. Euh, on voit bien qu'il euh, y a un désintérêt euh, des habitants aussi euh, pour euh, les questions politiques et pour moi, euh, je suis... Très intéressé par euh, ce que fait la ville de Roubaix. Je trouve que c'est très concret, c'est visuel et euh, on en a besoin euh, au niveau de, de chaque ville, peut-être d'avoir, d'harmoniser et euh, d'avoir euh, des, euh, des choses comme euh, ça a été présenté par Florent euh, au niveau de la ville de Roubaix. Et euh, de monter un étage au dessus donc euh, sur euh, au niveau de la métropole et là on retrouve un peu ce qui est fait par euh, ce qui a été présenté par Jérémy et là on est sur euh, une, plutôt une offre de utile pour un territoire qui dépasse la ville qui mais plutôt qui répond à des besoins de, de, de, de, de, de, de... À des, à des demandes et des et des usages euh, comme euh, l'eau comme euh, l'électricité comme le, les déplacements et ça effectivement pour moi c'est deux niveaux qu'il faudra qu'on ait euh, qu'on ait euh, qu'on puisse euh, les intégrer dans dans les dans notre dans notre façon de d'acculturer de, et, de, et qui nous permettra aussi de travailler avec les services parce que c'est eux qui vont fournir ces informations-là, c'est de, de la donnée publique. Et donc l'implication et la sensibilisation des services euh, d'une de, collectivité quelle qu'elle soit, donc est très important. Après, il mmh. euh, y a aussi le, les habitants. Donc les habitants, euh, c'est euh, si on arrive aussi à les embarquer dans cette démarche là, ça serait un plus. Et euh, je suis certaine que notamment pour les grenobloises et les grenoblois, il euh, y a cette, cette demande là euh, qui est forte. Et il n'y a qu'à euh, dire que voilà euh, ce qu'on ce qu'on met à disposition et euh, comment on tra peut travailler avec des partenaires comme la Turbine, comme euh, la French Tech, euh, comme des associations aussi euh, que, que je ne cite pas aujourd'hui, euh, pour euh, avancer sur ces sujets-là. Très bien, merci. Euh, alors, effectivement, je, je, sur le côté citoyen, pour le, le, je, vous avez parlé du Civic Lab, hein, pour, juste euh, pour préciser les choses, pour ceux qui ne sont pas du territoire, effectivement, le Civic Lab, c'est un, un dispositif multipartenarial dans lequel la ville est effectivement... Euh, impliqué, il se trouve qu'il est animé par la turbine, <rire> mais, mais euh, qui vise effectivement à faire émerger des projets citoyens qui s'appuient sur des ressources locales, qui sont plutôt des projets numériques ou mobilisants numériques, hein, à les à faire émerger et à les accompagner jusqu'à un premier prototype. Et ce sont souvent des projets qui répondent à des besoins locaux du territoire, donc Kooltogo et la Matipouvel entrent effectivement dans ce, dans ce cadre-là, et ce sont parmi les ressources locales sur lesquelles ces projets s'appuient, il y a notamment les données en open data. Donc, voilà, donc effectivement, le lien avec, avec notre sujet, et c'est une, une forme de mobilisation citoyenne assez, assez intéressante, même si que, ce n'est que le début, on l'espère. Euh, peut-être dernière, dernière question pour conclure, parce que le, notre timing euh, est échu. Euh, euh, alors, Amel Zenati, vous avez déjà commencé à répondre à cette question, donc je me tournerai peut-être plutôt vers euh, Jérémy et Florent pour le mot de la fin. Euh, alors, une fois qu'on a mené ce travail d'acculturation interne, externe, comme vous l'avez fait, que la démarche est bel et bien lancée, euh, c'est quoi finalement votre, votre nouvelle frontière à, à Roubaix et à, à Montpellier-Métropole Est-ce que c'est aller au-delà de la donnée publique, s'intéresser à, à d'autres données, à travailler avec d'autres acteurs, euh, faire des zooms thématiques peut-être, ou tout simplement continuer encore et toujours l'acculturation Je vous laisse le mot de la fin du coup à tous deux. Euh... Alors moi, la prochaine étape pour la ville, c'est euh, d'avoir une démarche intégrée avec notre métropole. Donc on a, enfin voilà, la MEL travaille en ce sens depuis quelques années, et donc on a, c'est la prochaine étape, c'est euh, d'intégrer en fait un sous-domaine du portail de la MEL pour partager encore plus nos données, que la ville puisse être productrice de données pour la MEL et que la MEL puisse euh, envoyer des données comme le, comme le présentait tout à l'heure euh, Jérémy. Donc c'est la prochaine étape et c'est pour la rentrée. Et là, je remercie mes homologues de la MELA. Ok, très bien. Et du côté de Montpellier-Méditerranée euh, euh, C'est un peu tout ce que vous avez cité. Il y a encore de l'alculturation, ah. il y a encore des données qui ne sont pas ouvertes et qui sont dans ma, dans ma petite liste et que je dois faire valider par, par mon DGS. Et on a beaucoup de nouvelles problématiques euh, sur l'intégration des schémas nationaux, sur... Euh, la mise à disposition des données qui viennent de l'IoT, de, des capteurs qu'on déploie sur le territoire, euh, comment on le met à disposition, comment on historise cette information, comment, euh, parce que dans, dans, dans la, une vraie intelligence dans la donnée, c'est aussi avoir accès à l'historique de la donnée pour pouvoir faire des, des systèmes apprenants dessus, donc comment on arrive à, à diffuser ces données-là, comment on arrive, alors c'est des problématiques très classiques, qui, qui, qui sont à la mode, on va dire, sur devenir un, un guichet, un service public de la donnée, comment on fait travailler des acteurs privés comme Inédis qui ont des données sur un territoire, avec notre aménageur du territoire, avec des laboratoires de recherche. Donc, voilà, comment on devient le, le connecteur de, de ce monde-là mais euh, c'est aussi aller rencontrer un agent ou une agent qui remplit un fichier Excel toute seule ou tout seul sur son ordinateur et lui dire, ça serait bien si tu le remplissais sur un outil partagé pour qu'on puisse requêter et que tout le monde ait accès à ta donnée. Donc, c'est voilà, un peu tout mélangé. C'est un peu pourri, on va dire, de la donnée qu'il faut faire. Donc, ça change tous les jours. C'est ce qui est intéressant dans, dans, dans ce métier. Mais il n'y a pas de... Voilà, c selon les sujets, ça, les priorités changent, mais de, de manière générale, voilà à peu près tous les sujets qu'on essaye de traiter. Très bien, ben, merci beaucoup. C'était un bon récapitulatif, je trouve, de, <rire> <rire> de vos métiers et de ce que sont vos métiers, et de ce que sont les stratégies open data. C'est effectivement euh, aller sur un petit peu tous les terrains euh, en même temps, mais de façon, euh, de façon quand même maline euh, et coordonnée. Ben, merci beaucoup à vous trois en merci tout cas, pour cette vous. table ronde. J'aurais bien aimé continuer à échanger avec vous plein de questions mais euh, je vais devoir céder la parole et euh, pour la table ronde suivante encore une fois merci beaucoup à tous les trois et je passe la parole à mon collègue Sylvain Bouchard merci merci à vous euh... alors je vous ai mis le attendez Donc j'accueille euh, nos intervenants pour la, la table ronde numéro 2. Alors euh, comme vous le voyez, ils sont euh, un peu plus nombreux et notre euh, timing est, est serré. Donc on va essayer d'à euh, la fois euh, permettre à chacun de, de s'exprimer, mais aussi de euh, peut-être d'être sur un mode de, plus de, de discussion sur, ce, sur un sujet qui va... Euh, Peut-être un peu plus euh, euh, qui, qui pousse la réflexion un peu plus loin que, que les enjeux autour de, de l'ouverture des, des données, puisque on voit qu'aujourd'hui, aujourd'hui un certain nombre de, de territoires euh, s'intéressent à ces questions de données d'intérêt général qui ne sont pas forcément seulement de euh, stricte origine euh, publique euh, et qu'elles s'intéressent aux modalités d'échange, de partage. Euh, euh, de construction de partenariats autour de, autour de ces données dans le, la visée d'un intérêt, euh, intérêt territorial euh, et on a la chance euh, d'avoir euh, un, un panel euh, assez, euh, assez représentatif de, de ces enjeux avec euh, la participation donc, de Marion Glatron de Rennes Métropole euh, Claire Sachaud de Nantes Métropole et côté grenoblois euh, Florent Chola qui nous a présenté la matinée tout à l'heure pour Grenoble Alpes Métropole, Youssef Schreiby de Greenalp, donc opérateur de réseau énergétique sur le territoire grenoblois, et Benoît Parent de la URG. Je voulais peut-être commencer euh, cette, cette discussion euh, avec euh, bah, nos, nos deux collègues de, de, de Rennes et, et Nantes. Euh, qui ont vraiment avancé sur, enfin qui ont commencé à avancer sur ces questions de, de stratégie territoriale de la, de la donnée, avec deux démarches différentes à, à, à Rennes et à Nantes. Peut-être à Nantes, on va commencer avec vous, Claire, euh, avec cette, cette démarche qui a été initiée euh, il y a maintenant, j'imagine, 2-3 ans. Hein. Vous avez publié en 2019 une, une charte métropolitaine de, de la donnée. Euh, ben, J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, la métropole s'est saisie du sujet et s'est dit qu'il fallait euh, produire une charte. Euh, et je vais essayer aussi de euh, partager votre présentation. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien Très bien. Mais je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir partager là, toutes ces expériences et de retrouver aussi le collègue Marion. Voilà, c'est toujours riche de, de, de pouvoir échanger dans ces cadres-là. Donc, merci pour votre invitation. Euh, moi, je suis Claire chaud et je suis administratrice de la donnée depuis le début de l'année. Et c'est notamment une fonction qui a été créée dans la foulée de, de l'élaboration de cette charte de la donnée dont, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui a généré euh, cette charte de la donnée sur notre territoire euh, Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs et euh, un des facteurs euh, premiers, c'est euh, la démarche Open Data qu'on qu a mis en place euh, euh, depuis 2011, juste après Rennes. Euh, donc, C'est le sujet euh, qui euh, vous occupe aujourd'hui. C'est vrai que ça a été un catalyseur important parce que l'open data, ça permet d'aborder beaucoup de sujets sur la donnée, euh, à la fois les notions de cycle de vie de la donnée, de qualité de la donnée, d'interopérabilité, de réutilisation, donc c'était un, un terreau vraiment favorable pour poser ces enjeux-là, mais ça n'a pas été le seul en fait, il y en a eu, eu d'autres, euh, je dirais qu'il y a eu à la fois euh, aussi le fait de prendre conscience de tout le patrimoine de données euh, dont disposait la collectivité et euh, qui nécessitait peut-être d'être euh, exploité davantage. Euh, il y a eu bien sûr aussi euh, l'évolution du, du contexte euh, législatif, hein, donc à la fois la loi république numérique, mais je dirais qu'en particulier le RGPD pour nous en interne, ça a été vraiment euh, une étape importante de prise de conscience, de sensibilisation de tous les enjeux de protection de la donnée, tout ce que ça allait nécessiter en interne aussi, euh, comme process et comme travail. Et puis, il y a quelque chose aussi qui était important pour nous, c'est que on pratique régulièrement des exercices de dialogue citoyen et c'est un sujet qu'on a vu remonter progressivement qui, qui, sur la sécurité la protection des données. Je vais vous donner un exemple précis. On a mis en place une démarche d'expérimentation de, de wifi dans l'espace public et dans les transports et cette démarche-là, on l'a accompagnée d'une démarche d'évaluation citoyenne pour vraiment essayer de voir quelles étaient les besoins et, et où est-ce qu'on allait pouvoir ensuite déployer cette, euh, ce service-là sur le territoire, et on pensait que c'était le sujet notamment des rayonnements électromagnétiques qui allaient ressortir, c'est beaucoup celui de la data qui est apparu, qu'est-ce que vous faites de nos données, comment vous les utilisez, est-ce que le prestataire avec qui vous travaillez respecte bien les règles que vous affichez, etc. Donc on, on a eu plusieurs exercices de dialogue citoyen qui ont fait remonter ça. Et donc les, les élus ont souhaité poser un... Une vision en territorial, un cadre un peu stratégique sur sur la donnée et le travailler avec les acteurs et les citoyens. Et euh, l'approche a été vraiment de dire voilà la, la donnée c'est pas qu'un sujet technique, c'est un sujet politique un peu, au, au sens euh, au sens neuf du terme, c'est-à-dire au sens euh, qui a des enjeux euh, à la fois démocratiques, juridiques, économiques et éthiques. Donc voilà c'est un peu tout ça qui nous a amené à, à poser un peu ce, ce cadre global sur euh, sur la donnée. Et du coup, ben, on, on a mis dans le, dans le chat le lien sur euh, les informations euh, que, que, vous, que, que vous mettez sur, le, sur la charte. Euh, que, quel, euh, quels engagements forts euh, vous, vous mettriez en avant euh, euh, Qu'est-ce qu qui peut-être aussi nous dire comment cette charte s'est euh, euh, construite J'imagine que... Certains de ces engagements sont, sont, sont signés de la mobilisation de certains partenaires. Oui, tout à fait. Dans la charte, on a quatre grands engagements. Je dirais qu'en fait, il y a deux objectifs principaux qui sont poursuivis. Le premier, c'est il y avait vraiment cet enjeu aussi de pouvoir travailler cette maîtrise de la donnée publique. Je vais y revenir. Et puis, le deuxième enjeu, c'est comment on essaie aussi progressivement de construire un cadre de confiance avec les acteurs, avec les citoyens sur ce sujet de la donnée. Donc, c'est vraiment ça qui a guidé les engagements de la charte. Et on a un premier engagement. Vous pouvez euh, les montrer sur la slide suivante qui concerne la, la souveraineté de la, la donnée euh, euh, du service public. Euh, donc C'est un un sujet qui a parfois, parfois fait débat et controverse, mais pour nous, l'objectif, euh, c'est euh, vraiment... Euh, enfin euh, pourquoi on proclame ça C'est, euh, je pense qu'on partage un, le constat que beaucoup de collectivités euh, auxquelles sont confrontées beaucoup de collectivités c'est il euh, y a des données importantes de nos services urbains euh, les déchets, l'eau, les transports qui parfois euh, peuvent échapper au, au contrôle de la collectivité à la fois parce qu'on euh, ne va pas forcément récupérer les données ou toutes les données euh, qui, qui, qui nous intéressent et puis parfois parce que les données peuvent être utilisées à des fins qu'on qu ne maîtrise pas forcément donc pour nous la question c'était vraiment de, de rappeler que euh, la collectivité aussi garante des usages des données et puis on voulait euh, souhaiter euh, on souhaitait rappeler aussi des engagements sur l'hébergement euh, en europe des données ou en france quand c'est des données euh, très sensibles donc euh, ça c'est un engagement euh, vraiment concret hein, euh, c'est à dire que ça notre objectif après au quotidien c'est de pouvoir se poser toutes ces questions là en amont des projets donc à la fois en interne avec tous les collègues des directions euh, métiers et puis aussi avec nos, nos partenaires et nos prestataires. Euh, notre deuxième engagement c'est la protection euh, des données euh, des citoyens donc euh, bien sûr là c'est le RGPD et vous allez me dire euh, c'est la loi euh, c'est certain mais c'est vrai que euh, en fait on voit que c'est quand même assez vertigineux hein, tous les enjeux euh, qu'il y a dans la mise en œuvre euh, de la conformité RGPD donc euh, c'est un, un travail très important et puis euh, les élus ont souhaité aussi euh, pouvoir euh, travailler jouer un rôle aussi sur la manière dont on va pouvoir sensibiliser les citoyens sur la gestion de leurs données euh, c'est-à-dire euh, concrètement les aider à mieux connaître leurs droits et à, à les faire valoir donc euh, je pourrais tout à l'heure peut-être vous donner euh, un exemple aussi euh, concret là dessus euh, et puis euh, on a aussi un engagement sur la, la transparence de la donnée donc euh, Là, c'est sûr que l'open data joue un rôle important dans cet objectif-là. C'est un objectif de transparence évident. Donc, On a un portail open data qui est mutualisé avec la région Pays de la Loire et le département de Loire-Atlantique depuis le démarrage de notre démarche. Donc ça euh, ça permet d'offrir de, de, aussi aux citoyens une certaine lisibilité et puis euh, des fonctionnalités qui sont identiques quelle que soit l'entité administrative euh, et euh, aujourd'hui on est euh, donc, euh, côté Nantes on a euh, plus de 300 jeux de données qui sont ouverts sur le portail donc là aujourd'hui on est en début de mandat donc nous on essaie aussi de, de se reposer la question c'est quoi notre stratégie open data, c'est aussi je pense le cas pour des territoires qui sont engagés depuis un certain nombre d'années, voilà aussi de données une nouvelle impulsion à, à cette politique et euh, c'est ce qu'on est en train d'essayer de, de travailler euh, maintenant euh, donc, ça, c'est sur le volet Open Data, mais pour nous, il y avait aussi un volet important qui est la transparence algorithmique. Et donc, on a euh, notamment euh, publié euh, à l'automne dernier, là, au mois d'octobre, euh, nos deux premiers algorithmes qui prennent des décisions euh, individuelles. Donc, euh, euh, souvent, les algorithmes, c'est des outils de, de calcul, euh, de, de subvention de, ou de, pour calculer une aide. Euh, et là, on a ouvert le code de nos démarches de tarification solidaire de l'eau et des transports. Donc, ça peut euh, paraître comme un sujet de spécialiste, mais euh, pour nous, c'était aussi important euh, parce que ça relève de la transparence. Ça permet quand même aux citoyens qui le souhaitent de pouvoir comprendre euh, mieux comment une décision est prise. Voilà. Et puis, le dernier engagement, c'est le fait de voilà inciter à l'innovation, favoriser de nouveaux usages parce que euh, cette charte de la donnée, c'est un cadre protecteur sur la gestion de la donnée, mais ça ne doit pas, bien sûr, empêcher l'innovation. Ce n'est pas du tout notre objectif. Et euh, voilà, on est engagé, notamment avec notre démarche d'expérimentation grandeur nature, là, qui est le Nantity Lab, dans, dans pas mal d'expérimentations. Et on souhaite vraiment pouvoir travailler sur des projets euh, data euh, nouveaux et euh, dans ce cadre-là. Donc, voilà un peu pour le, ce cadre global. Donc, euh, moi, je, je dirais que cette charte, c'est euh, euh, bien sûr euh, à la fois, c'est un engagement quand même assez volontariste de la collectivité sur, euh, sur la donnée, mais c'est aussi pour nous euh, au quotidien une doctrine euh, en interne, notamment hein, pour euh, les services, pour travailler sur les projets très concrets au quotidien. Euh, et puis, je dirais que c'est aussi euh, un cas de dialogue euh, avec les, les acteurs du territoire. Euh, il y a un certain nombre d'acteurs là une cinquantaine qui se sont engagés à nos côtés sur euh, sur les valeurs de la charte mais voilà c'est aussi pour nous l'occasion de, de dire ben, voilà on souhaite travailler avec euh, l'écosystème euh, sur ces sujets là et euh, d'ailleurs c'est aussi comme ça qu'on a travaillé la charte et qu'on la construite et du coup euh... Ce, J'imagine cet écosystème qui, qui s'est engagé sur, euh, sur un certain nombre de, de ces principes. Aujourd'hui, au-delà de la publication du, du document, euh, quand vous dites c'est une doctrine euh, au quotidien, comment vous faites vivre euh, les, les, les engagements Donc, vous avez un peu détaillé les, les, les il y a un volontarisme fort de, de la part de la métropole de Nantes sur euh, euh, sur les quatre, euh, les quatre engagements, mais euh, comment, comment vous les faites vivre Comment ça se décline en interne puis comment effectivement avec l'écosystème, ça, euh, ça diffuse Alors, euh, donc avec cette charte qui est un peu notre cadre global, on s'est donné euh, trois, trois grandes orientations. Euh, je vais essayer de vous donner des exemples concrets à chaque fois. La, notre première orientation, c'est... Euh, Comment on va faire en sorte pour progressivement de renforcer quand même l'usage de la donnée dans le pilotage de nos politiques publiques hein, et, et bien sûr dans, dans l'élaboration de nouveaux services aux citoyens, aux usagers. Euh, Là-dessus, on a essayé d'entamer de, très rapidement, après l'élaboration de la charte, euh, un travail sur la commande publique parce que c'est un levier. Euh, vraiment euh, important pour euh, décliner de manière euh, concrète euh, et juridique aussi les engagements qu'on a pris dans la charte pour que la charte ça reste pas qu'un beau discours et euh, voilà que ce soit vraiment traduit euh, opérationnellement donc on, on est en train de travailler ces, cette clause et la déployer hein, de manière euh, en test dans un certain nombre de marchés et aussi de, de dsp euh, c'est pas une démarche facile hein, parce que ça peut susciter euh, parfois des craintes des appréhensions une surcharge aussi euh, de travail parce qu'on vient aussi amener une complexité nouvelle là, dans, dans la commande publique mais en même temps euh, voilà c'est vraiment euh, clé pour pour mettre en œuvre euh, les engagements qu'on a pris dans nos projets parce que ça oblige à avoir aussi euh, cette discussion euh, en amont des projets euh avec nos collègues, hein, c'est quoi les données qui sont concernées par le marché, c'est quoi la fréquence de transmission qu'on va demander, où est-ce qu'ils sont hébergés, qu'est-ce qu'on va mettre en open data, etc. Et puis, en fait, c'est aussi un, un moyen de dialoguer avec nos, notre, nos partenaires, hein, nos fournisseurs, nos prestataires, parce que lors des auditions, des négociations, eh ben on avance et on chemine ensemble sur ces sujets-là. On a une approche assez pragmatique. Hein. L'idée, c'est d'y aller progressivement euh, et de, de pouvoir se donner du temps pour mettre tout ça en œuvre. Euh, donc ça, c'est un premier, un premier exemple. Euh, je disais tout à l'heure, on essaie aussi de, de travailler des projets euh, d'innovation et avec notre écosystème. Et euh, on est engagé depuis plusieurs mois sur euh, un test pour développer une intelligence artificielle euh, au service de la restauration scolaire donc ça c'est euh, pour nous euh, c'était finalement une première aussi hein, parce que l'intelligence artificielle ça peut susciter aussi des appréhensions des craintes donc euh, on a souhaité euh, le, le mettre en œuvre dans un, un projet vraiment très concret qui euh, venait en soutien euh, en aide à la décision pour les, les agents euh, au quotidien donc euh, la ville de Nantes elle produit, elle sert tous les jours à peu près 15 000 repas aux enfants et forcément comme dans toutes les collectivités, il y a une différence entre le nombre de repas qui est estimé et le nombre de repas réellement consommés donc même si ça reste quand même relativement faible et en plus Nantes pratique une politique de table ouverte c'est à dire que les parents disent chaque matin si l'enfant mange à la cantine pour favoriser aussi l'accès à la cantine et l'objectif du projet ça a été de venir croiser euh, 10 ans d'historique de fréquentation euh, des cantines avec d'autres données sur les menus, la météo, euh, les vacances, les grèves, etc. Et pouvoir venir euh, aider à anticiper plusieurs semaines à l'avance le nombre d'enfants qui vont manger dans les cantines. Donc voilà, on, on a travaillé ce projet-là avec notre écosystème parce qu'on a un collectif sur le territoire qui s'appelle Naonedia. C'est des acteurs qui sont mobilisés sur des enjeux d'éthique, de, de sur l'IA responsable, populaire et transparente, et on, on voulait vraiment travailler euh, ensemble. Donc, euh, ils nous ont aidé à, à proposer deux modèles prédictifs qu'on va essayer de tester là, ces prochains mois euh, dans la cuisine centrale et puis euh, dans les écoles de Nantes. Donc, euh, on voit qu'avec ces modèles, on pourrait réduire euh, d'environ 400 repas par jour le nombre de, de repas qui sont produits euh, en plus, ce sujet-là, ça nous a aussi aidé à, à se dire, voilà, c'est quoi notre parti pris pour développer de, de l'IA dans nos politiques publiques et au service de l'intérêt général. Et on a souhaité, pour cette expérience-là, pas utiliser de données personnelles, par exemple. On ne dit pas qu'on ne va pas le faire par, par la suite, mais là, ça nous semblait être une première étape importante, même si voilà, on aurait pu... Utiliser les données de la facturation, par exemple, ça aurait pu enrichir notre modèle. Et puis, on a souhaité aussi euh, être vraiment hyper transparent. Et donc, on a conçu euh, la, la démarche de manière euh, ouverte et euh, complètement en open source. Et euh, tout est disponible sur notre euh, portail open data également. Donc, euh, à la fois... Euh, Bien sûr, les données qui ont servi euh, à la démarche, mais aussi un rapport euh, qui documente euh, tout le projet, et puis bien sûr le code source euh, des algorithmes. Et voilà, l'idée c'est que voilà, ce qui, ce qui est travaillé ici, ça puisse être aussi partagé, euh, challengé ou réutilisé par d'autres territoires, parce que la restauration scolaire, c'est commun à, à, à tous les territoires. Donc ça c'est euh, un premier exemple de la manière aussi dont on peut travailler avec notre écosystème, et puis euh, bien sûr sur le, le volet euh, plus global, ça c'est notre deuxième enjeu principal, ce, ce cadre de confiance, comment on va le, le mettre en place sur notre territoire, euh, bah, je dirais qu'on essaie de mettre en place cette gouvernance de la donnée, vous pouvez passer la... La slide suivante euh, sur le territoire, donc à la fois euh, en venant travailler avec des gouvernances d'acteurs publics et privés que la collectivité a mis en place, ou bien qui, euh, qui existent sur le territoire, j'ai cité tout à l'heure euh, Naonedia, hein, ce collectif nantais, mais il y a aussi, euh, j'ai cité le Nantes City Lab, et euh, c'est euh, animé par une gouvernance publique-privée avec des, des grands groupes, des PME, des associations, donc, euh, on travaille aussi avec eux sur des expérimentations, par exemple sur l'éclairage public, euh, avec nos partenaires qui sont sous contrat. On a notamment mené aussi un travail important avec JC Deco sur euh, les données euh, de notre service euh, de vélo en libre-service, le service Biclo. Et puis euh, je l'ai aussi cité tout à l'heure euh, avec un, un programme de dialogue citoyen sur les projets open data hein, ça c'est quelque chose qui est aussi euh, important euh, euh, qui, qui, qui permet de faire remonter des préconisations à la collectivité et puis on a aussi euh, pris l'engagement de rendre compte tous les ans de, de des actions qui étaient menées euh, dans la collectivité donc on a produit un premier rapport annuel au mois de décembre de l'année dernière euh, qui, est, qui est sur notre site internet et qui euh, euh, voilà, présente l'état d'avancement de actions ce qu'on a réussi à faire et, et là où on n'a pas réussi à avancer davantage puis notre troisième euh, grand objectif c'est aussi comment on va essayer de travailler euh, une sorte de montée en compétence aussi euh, de la collectivité et du territoire sur cette culture de la donnée donc euh, en interne, il euh, euh, y a un enjeu très fort aussi de, de, de sensibilisation euh, des agents. Donc on, on avait déjà commencé ce sujet-là euh, et on a formé 150 cadres euh, aux enjeux de la donnée, mais on voudrait vraiment aller un cran plus loin et on essaie de travailler ça que ça s'adresse en plus de manière beaucoup plus large à, à plus d'agents. Euh, et puis, on, on organise aussi euh, cette fonction euh, data en interne. Hein, donc, euh, il y a à la fois donc, euh, mon rôle nouveau là, dans la collectivité, mais il y a aussi un, un data scientist qui nous a rejoint, qui s'appelle Florent Bédécarat, et qui apporte aussi des compétences nouvelles euh, euh, dans la collectivité. Et puis, on, on vient aussi de recruter euh, très récemment une nouvelle déléguée à la protection euh, des données, qui est une avocate spécialisée sur les sujets euh, RGPD euh, donc ça c'est plutôt pour l'interne et puis euh, pour euh, l'externe euh, je vous le disais tout à l'heure, c'est on essaie de, de travailler aussi sur la sensibilisation des citoyens aux enjeux de la donnée. Et là, on, on a souhaité euh, travailler un, une sorte de, de programme d'éducation populaire à la donnée, vous pouvez passer sur la slide suivante, euh, avec euh, auprès des jeunes notamment, en fait, hein, surtout auprès des adolescents, parce qu'on considère que c'est aussi un enjeu de de citoyenneté numérique et euh, on travaille ça avec notre partenaire qui est l'accord en fait qui, qui gère pour la collectivité les centres de loisirs et euh, les animations ados et euh, en fait avec eux euh, il y a la construction d'un d'un programme euh, un peu dans la dentelle pour venir euh, proposer soit des sous-formes d'activités ludiques de jeux d'escape game ou, euh, ou de formation aux jeunes euh, voilà des, des une sensibilisation sur notamment comment ils vont gérer euh, leurs données personnelles, euh, la sécurité de leurs données, et puis euh, il y a aussi un, un objectif de formation des animateurs parce que ce sont des ambassadeurs au quotidien euh, et, euh, qui peuvent aussi eux-mêmes former euh, les jeunes sur ces questions. Donc euh, voilà un bon. peu pour le, le panorama global. On, on est encore au début de, de la démarche. Hein. Il y a, il y a bon, beaucoup, déjà beaucoup de bien choses complé, à construire. Ouais. <rire> <rire> Mais voilà les, les grandes les grandes dynamiques sur lesquelles on essaie d'avancer. Bah, merci Claire déjà pour, euh, pour, pour cette présentation. Euh, je voulais m'adresser à, à Marion Latron euh, du, du côté de Rennes où euh, il y a aussi un travail qui est mené dans, dans une approche euh, multipartenariale euh, autour de la mise à disposition de données d'intérêt euh, général avec une approche différente, très concrète, avec l'idée de construire une plateforme, c'est le projet Rudy. Est-ce que... Euh, bah vous pouvez un peu nous le, nous, nous le présenter et puis après, on, on, prendra, des, on prendra un peu des questions. J'en aurai une ou deux de ma part, mais je veux bien que vous nous, nous expliquiez un peu le, la démarche rennaise. Oui, bien sûr, avec plaisir. D'abord, merci de m'accueillir. J'ai fait incroyablement rapidement le, tra, le, le trajet jusqu'à Grenoble. Je n'avais jamais été aussi vite, hein. donc c'est super. Et je suis très contente aussi de voir Claire que je vois régulièrement, enfin pas très souvent, mais ça nous arrive. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'on chemine parallèlement dans nos carrières et donc on était sur des sujets différents auparavant et on se retrouve. Donc c'est un plaisir toujours d'entendre Claire et l'expérience nantaise. Donc merci beaucoup de cet accueil. Et puis juste pour dire qu'en fait c'est très amusant d'avoir comme ça en quelques minutes un aperçu de ce que fait Nantes, parce qu'au fond on a l'impression d'un phénomène de Lego c'est-à-dire qu'on a les mêmes briques mais elles ne sont pas assemblées de la même façon, et, mais on parle vraiment de la même chose euh, avec des démarches qui peut-être empruntent des chemins un peu différents, mais qui convergent sur un certain nombre de fondamentaux et vous allez retrouver probablement dans ce que je voulais vous présenter, quoique sous une autre forme des choses très proches de ce qu'a évoqué Claire précédemment. Alors, je vais peut-être tenter un partage d'écran. Je ne vous ai pas envoyé de diapos à l'avance parce qu'elles sont fraîches sorties des presses. Alors, attention, je Les me lance dans le partage. Oui, voilà. ouais, ça c'est bon, partager l'écran, on va faire ça sélectionner une fenêtre en un écran excusez-moi pour ce... cette découverte en live de LiveStorm. Qu'est-ce que je voudrais Normalement, partager ça, comme ça écran passe assez simplement. Ouais, mais oui oui, absolument, c'est juste que j'ai une liste. Ah. passe simplement, mais il y a néanmoins des petites sorties de route. Voilà, super. Mais on ne vous entend plus. Est-ce que ça fonctionne Ah, super. Bravo à vous. Et vous m'entendez oui. Et je peux peut-être même essayer de passer en ah, format entendez, diaporama. Aussi. Et là, j'ai disparu et je ne vois plus rien. Hmm. Voilà, c'est ça qu'il ne ouais, faut pas faire. Alors, si vous m'autorisez à ne pas mettre oui, oui, en oui, diaporama, -être, ça, ça me permet de, de vous voir si vous me faites des signaux. Voilà. Euh, c'est plus, plus moche, mais la... c'est plus pratique. <rire> ok, alors, on y va. Donc, euh, je vais vous parler effectivement de, de Rudy. De Rudy et du SPMD, acronyme qui désigne le service public métropolitain de la donnée, sur lequel on a commencé à travailler à Rennes, en 2016, dans la foulée de la loi pour une république numérique qui, à Rennes, comme à Nantes et ailleurs, a été un des éléments dans la construction d'une stratégie territoriale de la donnée. Donc, euh, je vais suivre ce plan. Si vous pouvez m'interrompre, hein, et puis je ne le ferai peut-être pas dans l'ordre. Hein, et puis, peut-être pas d'une traite, surtout. Euh, bah, si on veut donner la parole à tout le monde, effectivement. Oui, euh... bien sûr. Je présenter. Il faut qu'on le survole, mais effectivement, qu'on puisse comprendre ce, ce projet de plateforme. Et... C'est mon premier point. Et puis après, selon, on ira dans les autres points ou pas. OK Allons-y. Mais j'ai préparé un peu de contenu pour donner des images et fixer un peu les choses. Rudy en trois mots, j'ai trois slides en fait. Rudy en trois mots, euh, d'où ça vient, la donnée à Rennes avant Rudy. Et puis ensuite, euh, j'ai… D'après nos échanges de préparation, imaginez qu'on pourrait faire un focus sur la gouvernance et un focus sur la place des citoyens, mais ce sera exactement comme vous voulez. On peut aussi parler d'autre chose. Alors, Rudy, en trois mots, euh, qu'est-ce que c'est C'est un portail d'accès aux données territoriales. Donc, euh, ça fait beaucoup de mots, un portail de partage de données d'intérêt territorial, on pourrait le dire. Et puis, le petit schéma que vous avez sous les yeux montre qu'il s'adresse à différents publics, un public de citoyens, des habitants du territoire de Rennes, dont on espère que, via ce portail, ils pourront avoir accès à leurs données personnelles. Déjà, commencer par savoir ce qu'on sait sur eux en, en, en termes de données personnelles. Et puis, euh, gérer leurs droits numériques, euh, notamment euh, les demandes d'effacement, de, mais aussi les demandes de consentement de façon plus, euh, plus positive, et on a des porteurs de projets, deuxième catégorie d'acteurs. On appelle porteurs de po projets des gens qui sont en fait des utilisateurs de données. Pour réaliser des projets, que ce soit des projets de services, l'administration est un porteur de projet, enfin les services de l'administration peuvent l'être, mais aussi des entreprises, mais aussi des associations de citoyens, mais aussi des laboratoires de recherche. Voilà, c'est vraiment assez large comme catégorie. Et puis, la troisième catégorie qui se cache derrière euh, ce qu'il a écrit là, « méta-catalogue », c'est l'idée qu'on fait une espèce de syndicat de producteurs de données qui concernent le territoire, avec euh, la construction d'un méta-catalogue qui donne à voir ces données, mais aussi euh, des questions d'accès à ces données, puisqu'il est entendu que ce ne sont pas seulement des données d'open data, qui seront accessibles via le portail RUDI, ce qui génère évidemment tout un tas de questions sur qui peut accéder à quoi, etc. Donc voilà le, le projet RUDI. Je Donc, ne peux pas ah, ne, voilà, très bien, ne pas mentionner que c'est un projet soutenu par l'Union européenne pour une durée de trois ans dans le cadre d'un programme qui s'appelle Urban Innovative Actions. Voilà, c'est financé par du FEDER à hauteur de 80%. Le budget global, c'est 5 millions d'euros. Ça peut paraître beaucoup, il y a des développements dedans. Et puis, il y a aussi beaucoup de temps RH, puisque pour construire un portail de ce type, l'idée, c'est de le construire pas du tout tout seul, mais avec des collectifs représentatifs des utilisateurs demain. Et on construit ça dans un partenariat assez large. Il y a 12 partenaires avec des entreprises, euh, des collectifs citoyens et des représentants de la société civile et des, des, des entités, des, des institutions qui sont spécialisées dans la construction de communs, et notamment la construction de communs dans le domaine du numérique, des laboratoires de recherche, et puis la collectivité Rennes-Métropole. Et puis, dernière diapo pour vous présenter Rudy, l'idée c'est vraiment de se mettre dans une logique de prototypage, de construction, je l'ai dit, avec avec les acteurs euh, représentatifs des différentes euh, catégories de public dont on imagine que demain ils pourront échanger, construire et échanger, faire vivre ce portail. Et donc on a décidé de le faire en trois ans dans une logique de prototypage. On livre une version alpha, on récupère les feedbacks, on livre une version bêta, on récupère les feedbacks, on livre une version 1 et on la lance. Euh, à chaque fois, évidemment, on a calé, il y a énormément de, de groupes de travail qui sont derrière cette construction, on a calé des livrables euh, à chaque fois qui sont destinés à travailler la gouvernance, euh, le rapport avec les porteurs de projets, le rapport avec les citoyens, et puis l'animation des communautés euh, qui vont autour. C'est pour ça qu'on a à chaque fois euh, trois événements. Le prochain événement aura lieu le 8 octobre à Rennes, en présentiel, si tout se passe bien. Le premier était en On a aussi bien des données publiques que des données d'opérateurs euh, territoriaux qui peuvent être de droits privés, euh, avec des, donc, du coup, des enjeux de gouvernance, c'est-à-dire euh, dans quelle mesure euh, on met à disposition euh, des informations qui concernent le territoire, des données, mais qui sont euh, tenues par des opérateurs privés, quels sont les droits d'accès, est-ce que vous avez commencé à avancer sur ces questions euh, est-ce qu'on est dans une forme de rapport de force où tout se passe dans le meilleur des mondes, dans un grand commun de données, peu importe qui les a produites Comment, comment Alors, ça se passe euh, En fait, plusieurs choses. La première, c'est que je l'ai dit et je voulais montrer. Je vous ai montré rapidement les, les, les logos des partenaires. On travaille évidemment prioritairement avec ces partenaires sur le partage de données. Ça se passe euh, bien dans la mesure où ils ont été volontaires hein, pour euh, participer à ce projet. On ne leur a pas mis le couteau sous la gorge. Et donc, ils ont des intérêts aussi à avancer sur ces sujets-là. Euh, ça ne se passe pas forcément non plus euh, dans un monde idéal, au sens où les acteurs qu'on a autour de la table, qui sont représentatifs des producteurs de données, vous avez vu, hein, Enedis, GRDF et Keolis, ce sont de gros acteurs, au sens où ce sont des acteurs nationaux. Qui eux-mêmes ont des obligations en termes de, qui ont des stratégies de la donnée, qui sont des stratégies nationales. Donc il y a le niveau local qui essaye de faire avancer des choses et puis qui dialogue avec un niveau national. Donc c'est un premier niveau de complexité. Et puis la deuxième chose, c'est que en fait on s'aperçoit et on est en train de travailler actuellement à agrandir finalement le le cercle des producteurs de données susceptibles d'alimenter ce métacatalogue que j'ai évoqué dans la première diapo. Euh, on a beaucoup beaucoup de, de, de relations de longue date hein, sur euh, les échanges de données, euh, le travail sur la donnée avec des producteurs. On a des, un écosystème assez riche sur le numérique et au-delà de ça, on a aussi des, entamé des dialogues avec, par exemple, Destination Rennes, qui est l'agence chargée de l'attractivité du site du tourisme et de la gestion du centre des congrès, qui a donc énormément de données sur le tourisme, par exemple, ou avec Territoire, qui est notre, notre SPL d'aménagement, qui a aussi, bien sûr, beaucoup de données. Et puis, et puis avec d'autres acteurs de type, je ne vais pas tous les lister, mais voilà en dehors des acteurs, des, des sponsors officiels de, de, de la production de ce portail, il y a aussi des échanges pour travailler sur le partage de données qui sont des données d'intérêt territorial. Et puis, euh, vous posez la question de savoir euh, si tout se passe bien. Ben, ouais. En fait, on a des niveaux de dialogue très différents euh, et puis des inquiétudes qui se font jour et, et euh, c'est très intéressant. Et c'est comme ça aussi qu'on a décidé. Enfin, ça fait partie de la méthode de prototypage, c'est-à-dire on met une, une idée sur la table, on propose une action, un service, une fonctionnalité du portail et puis on en discute. Et c'est ça qui fait apparaître aussi… Euh, euh, les réticences euh, réelles qui sont des réticences de plusieurs ordres je n'ai pas très bien compris le sujet jusqu'où va ma responsabilité euh, euh, comment est-ce que je me couvre sur les risques est-ce que la solution proposée est vraiment euh, protectrice euh, euh, je veux dire d'un point de vue opérationnel et pas seulement d'un point de vue philosophique et c'est là que les discussions euh, commencent vraiment et, et on en est là on en est vraiment là euh, c'est vrai euh, assez intéressant euh... d'ailleurs parce qu'on voit que la question de la gouvernance pardon elle ne peut les... pas se dissocier des, des échanges sur la technique, les fonctionnalités, les publics, qui prend part à la décision, etc. Et c'est là que ça se joue. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous établissez, vous commencez à approcher des règles de gouvernance autour d'un objet concret qui est cette plateforme de, de partage, en fait. Exactement. Qui en fait, très concrètement, en rentrant dans le détail, vous posez les questions de qui a accès à quoi, comment on sécurise, quelle responsabilités, etc. Exactement, alors là pour le coup c'est vraiment quelque chose, euh, c'est absolument délibéré, hein. je, je dis souvent quand je présente le travail sur la gouvernance que c'est un travail de prototypage de la gouvernance au même titre qu'on prototype un portail, et donc au même titre qu'on fait des développements et qu'on les prototype et qu'on prend des bêta-testeurs et puis qu'on revient euh, vers des solutions qui sont évolutives, la gouvernance, pareil, et, et en fait ça c'est vraiment un apprentissage de, des deux ans d'amorçage du service public métropolitain de la donnée qui ont précédé, où on avait aussi mis au cœur du sujet la gouvernance, et en réalité on s'est aperçu qu'on que pouvait en parler très bien de la gouvernance en termes théoriques, c'est-à-dire réfléchir à quelle devrait être la place des acteurs privés, réfléchir au rôle, euh, limite et intérêt de la participation de l'acteur public qu'est la collectivité dans une gouvernance, quels droits elle devrait se réserver, est-ce qu'il devrait y avoir un équilibre entre les acteurs privés et les acteurs publics, de façon à ce que les acteurs privés, s'ils se liaient entre eux, ne puissent pas l'emporter et qu'on puisse défendre l'intérêt général, etc. etc. Donc l'identification des questions, je pense que, elle, je ne dis pas qu'elle est Comment facile à faire, ça nous a pris aussi un peu de temps, mais on sait la faire. Mais ensuite, pour le passage à l'opérationnel, c'est extrêmement difficile et surtout, euh, euh, comment dire, en fait la gouvernance ce n'est pas une question théorique, c'est euh, qui paye, qui décide, euh, est-ce qu'on peut exclure un projet ou pas, est-ce qu'on peut exclure un utilisateur euh, de données qui fait un mauvais usage, comment, quels sont nos leviers d'action, euh, est-ce que notre cercle de décision correspond aux décisions qu'on veut prendre, enfin, c'est ça les questions. Et c'est aussi des questions de responsabilité. Euh, ben, si je publie un jeu de données et qu'il il est mal utilisé, qui est responsable Est-ce que c'est Rudy Ah oui, mais Rudy n'a pas de personnalité morale. Ah bah ben zut, alors il faudrait peut-être créer une personnalité morale. Mais quelle forme de la personnalité morale Et est-ce que ça permet aussi de répondre aux autres enjeux Donc voilà, c'est cette construction-là qui est itérative, qui est collective, qui est euh, complexe, hein, parce que... Oui, c'est que j'allais dire, avec de Rufo la granularité. Aussi un peu oui. dans laquelle on est engagé. Oui. Euh, J'avais une question, mais qui s'adresse aussi à, à Claire. Euh, C'est le, le poids de l'usager dans, dans cette gouvernance. Euh, euh, on sait que la, la, la question de la protection des données personnelles est sensible. On sait qu'il y a de l'appétence peut-être pour de nouveaux services à l'usager euh, liés à ces, ces croisements de, de données. Comment l'usager devient citoyen de, de cette plateforme ou de cette charte à Nantes euh, comment il devient actif, comment il est contributeur, comment il maîtrise les choses. Euh, Est-ce que c'est aussi au-delà des, des enjeux de, de responsabilité, de droit d'accès entre producteurs de données et réutilisateurs, euh, comment finalement le citoyen qui est souvent l'objet de cette donnée, et, et, euh, comment, comment, il, comment il récupère un peu une part de, de cette gouvernance Ah, ma, oui, Marion, Marion peut-être, et puis euh, Claire, si… En fait, comme euh, vous interpelliez Claire, je laissais la parole à Claire, j'ai retiré mon partage. Des... Si oh, si Vas-y, Marion, <rire> Marion, je compléterai Ok. Alors, en fait, euh, déjà, euh, euh, bah, déjà de qui on parle Je pense que c'est la première question. Et euh, souvent, on parle de citoyens un peu vite, si j'ose dire, en ne distinguant pas nécessairement des rôles qui sont d'une nature un peu différente. On a des citoyens qui sont des êtres politiques en tant qu'ils prennent part à la décision finale et puis qu'ils ont un droit de regard sur ce qu'on fait en leur nom. On a des habitants qui sont des usagers, des utilisateurs du territoire, qui d'ailleurs ont plusieurs rôles à ce titre-là. Puis on a des usagers du, des services numériques et des usagers du portail. Et en fait, je, je dis ça, ça peut paraître une évidence, en fait, on a tendance à ranger sous la catégorie citoyen, tous ces rôles-là, et peut-être que les rôles qu'on active ne sont pas les mêmes selon qu'on en est à une conception du portail. Quelles sont les attentes ben, Les attentes des habitants d'un territoire, les attentes des citoyens qui veulent savoir ce qu'on fait en leur nom, les attentes des usagers de services, ce n'est peut-être pas tout à fait les mêmes. Là, par exemple, pour Rudy, on a travaillé On travaille avec le Conseil de développement. Je n'ai pas, pas énuméré tous les, tous les partenaires, mais le Conseil de développement qui est là pour représenter la société civile et faire écho de, de, de débats sur Rudy dans le public du Conseil de développement et vice-versa. Et puis, on a mené, un des laboratoires de recherche avec lesquels on travaille a mené un, une enquête sur c'est quoi les attentes, c'est quoi les craintes, c'est quoi les espoirs autour de la meilleure utilisation de données, et puis autour d'une utilisation euh, euh, citoyenne, pour le coup, euh, responsable, euh, éthique, au sens du service public de ces données. Et puis, en phase de prototypage, on a un autre sujet qui est, on veut travailler avec des usagers potentiels, on les attrape comment, euh, qui on veut mettre autour de la table, comment travailler avec des usagers qui ne sont pas nécessairement des experts. Et ça, on a un travail qui est engagé sur différentes cibles, et c'est là que nos partenaires, euh, Tyriad, WeShare, la FING sont euh, extrêmement utiles à la fois dans leurs expériences euh, passées et puis dans la, la mise en œuvre et l'animation d'ateliers. On avait prévu un certain nombre d'ateliers citoyens qui devaient commencer en mars 2020. Bon Ça a été un peu compliqué, on a trouvé d'autres moyens de faire, euh, Voilà, mais euh, on avance là-dessus et puis on partage aussi avec les autres qui se lancent dans ce genre de, de dynamique les difficultés à, à réunir et à à discuter de ces sujets-là, vraiment qui sont des sujets perçus comme techniques et un peu arides avec le grand public. Et puis, on a une dernière phase qui, qui, qui est, quand le portail est construit, euh, comment est-ce qu'on interpelle les usagers du portail ou les usagers des services qui utilisent les données via le portail sur la nécessité d'adapter euh, leur accès à leurs données personnelles aux services qui sont proposés. Et enfin, quelle est leur place dans la gouvernance Et ça, ça fait tout, quand même toute une série de questions. Et, et excusez-moi d'avoir été un peu longue, mais c'est important de les distinguer parce que si, si on range tout sous une seule catégorie qui est la relation entre la gouvernance de données ou le partage de données et les citoyens, ben on a du mal à avancer et c'est ce qu'on constate dans les expériences qu'on peut partager avec les autres territoires clair sur ouais. le, cette distinction entre euh, les multiples facettes du, du citoyen, usager, consommateur, etc. Et qui, qui a des qui peut avoir des postures et des, des enjeux différents, c'est des choses que vous adressez aussi avec la la dynamique autour de la charte. Comment on... Oui, alors on s'appuie en fait sur euh, une habitude et euh, une, une tradition assez longue là, de dialogue citoyen à la nantaise, qui est quelque chose qui est très, euh, euh, on va dire, assez élaboré. Hein. Il y a une charte du dialogue à la nantaise qui a été beaucoup éprouvée et qui est utilisée euh, sur vraiment une diversité de projets du plus petit au, à des démarches beaucoup plus importantes qui peuvent réunir des milliers de participants. Et euh, en fait, on... Euh, la collectivité elle a quand même l'habitude régulièrement d'organiser à la fois le fait de rendre compte aux citoyens et euh, de proposer cette euh, capacité pour les citoyens d'interpeller la collectivité avec plein d'exercices euh, de, de, de panels citoyens, de design, d'usage etc donc euh, nous euh, on utilise plutôt cette approche pragmatique d'exercice de, de, de, de, de, de dialogue à l'occasion de projets et après on vient monter en généralité donc euh, par exemple sur la charte c'est ça qu'on a fait euh, il y avait un, un un projet là, de, de rue connectée qui était travaillé avec notre aménageur la Samoa et euh, euh, du coup il y a eu un, un mandat citoyen parce que c'est comme ça qu'on travaille les élus remettent un mandat aux citoyens et euh, les citoyens travaillent en atelier sur des préconisations qui sont remises à la collectivité et ensuite la collectivité s'engage à y répondre et à dire ce qu'elle va prendre en compte et ce qu'elle ne prend pas en compte et pourquoi le, elle ne le prend pas en compte et là c'est ce qui a été fait, euh, les citoyens ont travaillé sur la question des, des la, de la transparence euh, enfin des, des données dans les expérimentations euh, urbaines dans les expérimentations sur l'espace public et on a utilisé euh, cette démarche là ce travail là pour venir nourrir la charte de la donnée donc euh, on a cette approche là pour l'instant après euh, euh, je dois dire aussi, en toute transparence, que on n'a pas conclu sur sur ce sujet-là, et donc, on voit bien sur la gouvernance de la donnée. Nous aussi, on réfléchit à comment on peut peut-être aller un cran plus loin, et qu'est-ce que pourraient être les nouvelles modalités aussi qu'on pourrait proposer sur ces sujets-là. Merci. Je pense que ça, ça nous amène des échos. Là, je me tourne vers. Nos, nos collègues euh, grenoblois, on, on voit bien qu'il y a une, une réflexion en train de se construire euh, à, partir de, à partir de pratiques euh, chez nos amis de, de Rennes et Nantes. Euh, et du coup, on, on a essayé, de, de, à travers cette, cette, ce petit temps euh, ensemble, de, euh, de faire remonter aussi des, des questionnements euh, qui sont... Qui Aujourd'hui, le territoire grenoblois est moins avancé, on va dire, en termes de, de réflexion et de, de réalisation concrète sur ces sujets. Euh, néanmoins, il, y a, il commence à avoir des choses. J'imagine, alors là, je me tourne vers, vers Youssef Schraibi de Green Greenalp, donc opérateur énergétique qui a participé notamment à un projet de, euh, sous l'égide de la métro, métro énergie, d'agrégation de, de données de consommation énergétique. Euh, donc, Youssef, dans le, dans le secteur de l'énergie, on, on sait que le, le travail de croisement de données a, a commencé, en tout cas de mutualisation de, de plateformes, ce qui pose aussi des questions sur les enjeux de, de données personnelles. Euh, Est-ce que déjà, j'imagine que les, les, les réflexions euh, que vous avez entendues euh, évoquent des échos dans, dans les projets que, que vous avez suivis oui, effectivement, il y a beaucoup d'éléments que l'on a, que vous avez présenté là, toutes les deux, autour de la, de, de, de la gouvernance de la donnée, de comment est-ce qu'on assure la, la confidentialité, comment est-ce qu'on assure un rapprochement à la fois des données publiques, des données individuelles, et puis comment est-ce que l'on donne confiance aux citoyens qui sont, euh, Producteurs de cette donnée individuelle-là, comment est-ce qu'on leur donne confiance sur le devenir de leurs données Et ça, c'est des choses aussi auxquelles on s'est alerté lorsque l'on a voulu démarrer Métro Énergie et pour certaines questions sont encore en filigrane de nos discussions. Alors, en deux mots, le système, le système énergétique, enfin, notre place dans système énergétique Grenoble, nous, Grena, nous sommes un gestionnaire de réseau de distribution. On a déjà cité euh, plus tôt dans la matinée Enedis et GRDF qui sont les deux grands opérateurs nationaux et à côté de ces opérateurs nationaux, les opérateurs locaux, on appelle les ELD, les entreprises locales de distribution. Et Greenac, nous sommes l'une d'entre elles. Donc, euh, 120 000 clients en ELEC et 45 000 en gaz sur 36 communes en Isère et en Savoie. Donc c'est tout petit par rapport à, à Enedis et GRDF. En revanche, on a cette particularité d'être mixte. Et si on revient sur le territoire de Grenoble, la métropole de Grenoble, c'est 49 communes, et bien entendu, Greenalp ne gère pas toute la métropole de Grenoble, euh, et même beaucoup moins que ça. Greenalp gère la distribution sur Grenoble, Grenoble-Intramur, la commune de Grenoble et la commune de Séchilienne. Les autres communes de la métro étant distribuées par Enedis en élec, et puis par GRDF en gaz lorsqu'il y a du gaz. Toutes les communes ne sont pas alimentées en gaz. Et donc l'intérêt que l'on avait avec l'émergence de métro c'est de dire comment est-ce que, même si on est plusieurs acteurs énergétiques, il y avait également la, la compagnie de chauffage et puis l'eau initialement dans la réflexion, comment est-ce qu'avec plusieurs acteurs énergétiques, on arrive à montrer une vision métropolitaine de l'énergie, que l'habitant de la métropole, qu'il habite euh, quelle que soit la commune dans laquelle il habite, de la plus petite à la plus grande, il a accès à la même information sur ses consommations et aux mêmes incitations, pour faire le lien avec les autres politiques métropolitaines, aux mêmes incitations pour mieux comprendre sa, sa consommation et puis in fine pouvoir agir dessus. Donc là, on rentre tout de suite dans la, dans la partie gouvernance. Et si euh, si c'est un outil qui est porté euh, par la métropole, alors on a plusieurs partenaires à le développer, d'accord, mais c'est porté par la métropole. Est-ce que les données in appartiennent à la métropole ou au distributeur euh, Sachant qu'en en tant que distributeur, on doit aussi la, la confidentialité à notre, à notre utilisateur final. Je peux, en tant que distributeur, faire un agrégat de plusieurs courbes de charge d'une rue, euh, d'un immeuble, et pour exposer ça. En revanche, je ne peux pas exposer de données qui permettent de remonter à l'utilisateur final selon la rue, selon les, les maisons ou les immeubles qu'il peut y avoir dans ces rue, selon les usages, eh bien on peut, en, en redécoupant, en faisant un peu de reverse engineering, en redécoupant cette courbe, on pourrait identifier en disant, bah tiens, là, c'est plutôt un appartement chauffé à l'élec, là, c'est plutôt un appartement chauffé au gaz. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à voir assez facilement. Donc, tout tout l'enjeu, c'est de dire, dans cette gouvernance et dans cette confidentialité, comment garantir celle de l'usager final par rapport à ce qu'on expose. Pas ce qu'on expose uniquement à lui, mais ce qu'on exposerait ailleurs. Et donc ça c'est un exemple récent de, de, de, de mise en commun territoriale. Un autre, pour le revenir, qui n'est pas tout à fait de l'open data, mais qui est, bien plus, qui est bien plus ancien, on remonte aux années 70 peut-être, euh, dans ces eaux-là, c'était sous l'égide de la ville de Grenoble. Euh, en tant que gestionnaire de réseau, nous, nous avons une cartographie de nos réseaux qui sont essentiellement souterrains pour nous, mais aussi un petit peu d'aérien. Euh, D'autres opérateurs sont présents dans les sous-sols. On a l'assainissement, on a de l'eau potable, on a des télécoms, on a beaucoup de choses dans, dans, dans le sous-sol. Et chaque opérateur gère sa propre carteau et maîtrise ses ouvrages. La ville de Grenoble, à l'époque, a dit, euh, attention, euh, il y a forcément des, des, des liens entre tout ça. Et puis, le sous-sol grenoblois n'est pas très profond. On ne peut pas se permettre de faire des grandes, des grandes couches différentes. Il y a beaucoup de, enfin, la nappe phréatique n'est pas très, très loin. Il y a, il y a un enjeu là-dessus. Et donc, la ville de Grenoble a décidé de centraliser cette carto, et dire, c'est moi, Grenoble, c'est moi, ville de Grenoble, qui gère cette cartographie, et puis tous les exploitants, venez, venez alimenter cette base de données commune et c'est celle-ci qui reste, euh, qui fera foi. Et aujourd'hui, on hérite on a hérité de cette, de cette carto, enfin, de, de la, de la très bonne définition de cette carte. On en casse-là, donc la meilleure, la meilleure précision possible. Tout, tout ce qui est dans le sous-sol, tous nos réseaux dans le sous-sol sont, sont référencés à moins, de 40, à moins de 50 cm. Donc, lorsque vous voyez des, des traces de bombes de peinture sur le, sur le trottoir ou sur la route en amont des travaux, c'est une précision très, très bonne pour le, pour le, pour le réseau sous-jacent. Et donc, une protection, une sécurité très bonne. À titre, pour donner un ordre de grandeur, sur le réseau grenoblois, on répond à environ 300 demandes par mois. Demande de travaux ou demande d'attention de travaux. Donc, euh, 300 demandes auxquelles on va répondre avec des extraits cartographiques. Donc, cette carte n'est pas ouverte à tous. Voilà. Cette précision de carto n'est pas ouverte, ce n'est pas, pas de l'open data. On a une vue schématique de notre réseau qui est en open data. Mais cette, cette précision de carto n'est pas en open data. En revanche, on va répondre à toute entreprise qui veut faire du caractère, qui veut creuser une fouille, qui veut quoi que ce soit. ou même nous-mêmes. Nous-mêmes, lorsque nous devons intervenir sur nos réseaux, on demande la précision pour avoir tous les autres réseaux qui sont, qui sont là. Et ça permet d'éviter bah, des accrochages. Le truc le plus embêtant à gérer pour un gestionnaire de réseau, c'est une pelleteuse qui vient arracher un câble, c'est une pelleteuse qui vient percer un tuyau de gaz et qu'il faut aller couper deux immeubles, l'alimentation en gaz de deux immeubles, trouver la fuite, euh, réparer la fuite, etc. Alors, quand c'est en juin, éventuellement couper l'alimentation euh, en gaz, en chauffage et un peu de cuisine, c'est pas très très grave. Quand ça arrive en janvier février, c'est un petit peu Et c'est question de sécurité de... Pardon Vas-y, vas-y. Oui, en fait, je voulais, je, je voulais te relancer, Youssef, sur le, ces mutualisations de données, euh, que ce soit dans le cadre de Métro Énergie ou de cet exemple de, de Carto. On, on, a, on a cru comprendre qu'à Nantes et à Rennes, il y avait beaucoup de, de discussions, d'échanges, d'ateliers. Est-ce que c'est des discussions parfois difficiles Alors, on comprend que quand une collectivité demande à ce qu'il y ait une cohérence sur… Euh, la cartographie des réseaux souterrains, bah, tout le monde euh, s'est amené un peu à verser au pot et voit bien son intérêt. Est-ce que dans le cadre de métro Énergie, les discussions entre opérateurs, euh, il a fallu le poids de la collectivité ou il y a finalement une bonne intelligence qui s'est mise en place pour développer ce projet qui va porter une information euh, aux citoyens dans la réduction de sa, de sa consommation Comment euh, Est-ce que euh, vous en avez déjà déduit des règles de gouvernance ou ça a été un peu du donnant-donnant comment, comment ça s'est passé ça a été un petit peu du donnant de l'an. Globalement, il y avait beaucoup de très bonnes volontés là-dessus, si je prends sur la partie donc, énergie, entre GRDF, Enedis et nous-mêmes. Euh, c'était très euh, c'était très très volontaire et elle a envie de participer à ça. La difficulté, c'était que chacun, chaque entité était à une avancée différente dans son système d'information amont, et donc l'interfaçage des données, l'arrivée de ces données-là euh, n'était pas la même maturité. Enedis était en avance avec, entre autres, le déploiement de ses compteurs communicants. GRDF arrivait un petit peu après, et puis nous, on était arrivés encore un petit peu après et donc euh, la difficulté c'était comment gérer, euh, comment construire une solution cible alors que les inputs étaient encore à des maturités différentes et comment prendre en compte ça l'autre difficulté c'était, euh, autant en gaz, en élec, on, on parle essentiellement de points de comptage individuels autant lorsqu'on va parler euh, d'eau ou de chauffage urbain il y a davantage un point de livraison globale donc un point qui va desservir ensuite toute une montée d'immeubles donc 15, 20, 30 appartements etc. Donc là, c'est comment est-ce qu'on arrive à, à faire le, le lien, à faire ce mapping entre. En qu ce que l'on veut, c'est offrir à l'individu, au citoyen, à l'habitant. Donc, comment on arrive à lui offrir ces données individuelles Donc, ça c'est assez facile avec le gaz et l'élec. Mais comment est-ce qu'on arrive à lui donner une cote-part individuelle de, par exemple, de son coût de chauffage ou de son coût d'eau sans faire de l'ingérence dans la gestion du syndic, dans les tantièmes, la répartition des tantièmes, etc. Donc là, il y a effectivement quelques difficultés. C'est ce qui a mis d'ailleurs un petit peu en retrait ce volet chauffage de, dans le projet. Là, nous sommes encore dans une phase de croissance, d'ouverture et de croissance. Donc, essayer de, de, de recruter le plus d'utilisateurs possible pour avoir davantage aussi de retours utilisateurs et de continuer à améliorer, améliorer le projet dans, dans les mois qui viennent. En tout cas, je pense que en termes de gouvernance, il y aura quand même pas mal d'enseignements de, à tirer. Merci, merci Youssef, ça n'empêche pas que vous participiez pour la, pour la suite de, de cet échange. Mais je voulais demander à, à Benoît Parent, qui est euh, directeur de l'agence d'urbanisme de, de Grenoble, qui est un peu un témoin, euh, j'allais dire privilégié, de l'usage des données sur le territoire. C'est-à-dire que vous, vos équipes en traitent, euh, certaines en produisent. Euh, vous accédez aux données des territoires euh, de, différentes, euh, de différentes sortes. Donc, euh, vous êtes, je dirais, presque un premier utilisateur de l'open data. Euh, Ces questions d'accès à la donnée, de partage, euh, euh, -ce, finalement, pour vous, qu qu'est-ce qu que ça amène comme réflexion sur le rôle qu'a la collectivité, le territoire Est-ce que ça doit être le grand ordonnateur euh, et qu'on amenait tout le monde à mettre ces données comme pour les réseaux souterrains euh, dans une même base de données, euh, y compris de manière un peu coercitive, ou comment comment vous voyez comment vous voyez ces, ces enjeux là alors effectivement, euh, bonjour à tous, l'agence d'urbanisme de la région grenobloise et je permets Sylvain de, de corriger parce que on est sur un Pardon. vaste périmètre et avec de nombreux acteurs euh, et ce qui montre aussi toute la pertinence de pouvoir intervenir euh, auprès euh, à la fois euh, euh, de communes mais aussi de communautés de communes, euh, du département de, ou de, de l'État. Euh, C'est vrai que l'agence euh, utilise énormément de données. Euh, on a euh, pour nos études, euh, dans lequel on est sur le, le développement territorial au sens large, on n'est pas uniquement sur le volet urbanisme tel qu'on peut l'entendre uniquement faire la ville. Non, on est bien sur tous les usages du développement territorial et on intervient sur un territoire large avec les problématiques rurales, urbaines, euh, montagnardes, préurbaines et euh, beaucoup aussi avec la question des usages avec euh, de, de la ville et les pratiques des habitants. Et dans notre organisme, on a un vrai intérêt, une mission d'intérêt général par rapport à aider les collectivités à construire leur stratégie pour demain concernant le développement et l'aménagement du territoire. La question de la donnée, elle est centrale dans nos études et un des premiers travails qu'on s'est rendu compte, c'est que très vite, la donnée, des fois, renforce la logique de silo. Or, euh, on est par producteur donné ou par euh, thématique. Euh, et euh, le, le grand intérêt pour euh, l'approche territoriale, c'est bien euh, de dépasser l'entrée euh, par silo et de faire de la transversalité. La question du numérique, pour nous, est, est nouvelle. On n'est pas un acteur central sur la question du numérique. On pratique au quotidien, comme euh, beaucoup de gens. Mais euh, euh, là-dedans, on se rend compte qu'en fait, on, on, on s'y retrouve très fortement sur les enjeux du numérique, tels qu'ils amènent au global sur les attentes des territoires et euh, la pratique des habitants sur les besoins de... Euh, à la fois euh, contrôler la donnée, accéder à la donnée, etc. L'agence produit de la donnée, mais euh, peu en propre. Elle est souvent plutôt utilisatrice de données. Euh, depuis quelques années, on a rejoint le comité de pilotage de l'open data de la Métropole, du Smag et, et de la Ville de Grenoble, et on en est très content. On a mis quelques jeux de données euh, en, en open data. On a essayé aussi euh, d'ouvrir de, de, certaines informations. Mais on se rend compte très vite qu'en fait, il y a des blocages par rapport à dire « ah, mais c'est pas nous qui sommes euh, titulaires de la donnée à l'origine ». Ah, et puis c'est un service qui va bloquer euh, pour différentes raisons, euh, euh, des fois un manque de, de, de culture d'information. Et donc là, il y a une question très très forte, c'est, euh, vous l'avez dit à travers les différentes interventions précédemment, comment euh, on arrive à dépasser un petit peu le, la logique de « chacun garde ses données » et on arrive à partager et à dire, ben, en fait, plus on relie les réseaux, euh, plus il y a un petit peu de, de force qui se fait derrière. Nous, on utilise euh, 8000 jeux de données euh, globalement euh, par rapport à différentes missions, euh, sur des données IGN, INSEE, euh, classiques, euh, des différents ministères, de la CAF, on a des, des conventions nationales ou locales, on est évidemment euh, très respectueux des différents euh, euh, cadres euh, contractuels par rapport à l'usage de ces données. On se rend compte que il manque des espaces de dialogue pour pouvoir partager entre collectivités le niveau d'ouverture. Et là, il y a sûrement un chantier très intéressant et les, les exemples de, de Nantes et Rennes qui étaient proposés devaient sûrement nous nous, nous donner des, des, des pistes pour avancer. Car euh, en fait, dans euh, à la fois sur la question thématique, on est face à un millefeuille aussi territorial, euh, l'entrée communale avec la diversité des communes, la ville de Grenoble, on a sur la métropole des communes qui font moins de 80 habitants ou 80 habitants, et on a nous aussi sur les territoires des, des communes très petites. Euh, la question de comment, sur la question sociale qu'a évoqué Madame Zenati tout à l'heure, euh, on peut répondre à la fois sur des enjeux d'un CCAS, euh, donc l'action communale, mais aussi d'une métropole, mais aussi du département, euh, dont c'est aussi un certain nombre de compétences et là euh, plutôt que chacun euh, monte son dispositif plutôt que chacun se voit un petit peu en entrepôt de données euh, à mon avis c'est plutôt comment on arrive à se mettre en réseau et là, le, ce qui me semble important pour euh, attaquer déjà au niveau grenoblois, et j'imagine que euh, les, les, les Rennais ou les Nantais l'ont fait, c'est euh, quel est l'état des lieux Quels sont les acteurs euh, Les acteurs publics, mais aussi euh, les acteurs parapublics associatifs dont on fait partie, comme la turbine, euh, mais aussi les acteurs privés, euh, et comment on coordonne ces éléments-là. On croit fortement que la... La, la, la collectivité a un rôle majeur, euh, central à avoir, euh, non pas pour euh, la, la, la préserver avec le monde privé, je pense qu'il y a des, des, des vraies relations à avoir sur l'usage, la valorisation avec euh, le monde privé, mais euh, sur la question de la confiance, la question de la confiance, la question euh, de la, la, la sécurité et euh, la question euh, des, de la confidentialité d'un certain nombre de données. On, on prend souvent l'exemple qu'on donne plus facilement nos données à des grands groupes euh, inconnus euh, transatlantiques plutôt que à sa collectivité. Euh, je pense que là-dessus, le, les travaux comme vous faites avec le Civic Lab ou autres euh, doivent nous pousser aussi plus facilement à échanger. Et je pense qu'il y a euh, au niveau technique euh, un besoin de mettre ça au cœur. Il y a un point qui est central sur la, la, la, la gouvernance, et euh, c'est le, le collègue de, de, de, de Roubaix tout à l'heure qui, qui, qui l'évoquait, je trouvais très intéressant, c'est qu'il faut un pilotage très élevé dans les institutions, euh, je pense au niveau technique et politique. Le fait qu'il évoquait qu'il soit rattaché à un DGS n'est pas neutre, euh, il faut assurer la transversalité. Moi, le chantier, le petit chantier interne qui nous occupe sur la mutualisation des données, euh, pour éviter que les chargés d'études qui sont tous spécialistes et qui étaient plutôt des fonds de concurrence arrivent vraiment à travailler ensemble, c'est un chantier qu'en tant que directeur général, j'ai pris euh, euh, vraiment, à, même si je suis pas du tout spécialiste de la donnée, à, à, à bras-le-corps. Euh, Pourquoi Pour avoir le, le côté impulsion, pour avoir le côté euh, stratégique. Et puis, le côté transversal. Euh, et donc, le, la, la, la, la façon dont, euh, sur la région grenobloise, on peut avoir euh, ces collectivités, euh, communes, intercommunalités, départements, états, euh, établissements publics, à mon avis, il y a une vraie étape très importante à faire. Cet, cet échelon, je, là, je me retourne vers nos, nos amis de Rennes et Nantes, là, cet, cet échelon, il y a une volonté politique forte, j'imagine, derrière… Euh, euh, derrière vos démarches, euh, et qu'effectivement, euh, Benoît le, le soulignait, euh, que peut-être euh, ça se joue à des échelons relativement élevés pour pouvoir embarquer une transformation un peu, un peu significative des relations. Est-ce que vous confirmez, avant que je laisse Florent Chola conclure sur, sur l'aspect politique et ce qu'il en retient, lui Mais euh, J'aimerais bien un éclairage rapide sur le portage politique en fait de vos démarches. Oui, je, tu y vas Claire Vas-y, vas-y. J'y vais, j'y vais. Euh, oui, oui, je, je confirme. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce d'aller-retour, mais comme dans beaucoup de sujets, entre des techniciens, euh, enfin des techniciens, je veux dire l'administration, de la collectivité euh, convaincue euh, à des titres divers d'ailleurs, et, et à Rennes, on s'est associé à l'intérieur de l'administration entre la DSI, euh, la direction de la communication qui a porté l'open data depuis 2010 avec le, le service d'information géographique qui a aussi énormément, enfin, qui fait une cartographie tout à fait similaire à celle que Greenalp, Youssef Schraibi euh, décrivait tout à l'heure. Donc, on, on, a, euh, on a mis en commun déjà. En termes d'administration, ses, ses compétences et ses regards croisés, ce qui n'est pas tout à fait toujours aussi simple qu'on veut bien le croire. Ça demande quand même pas mal de travail. Et effectivement, on a bénéficié d'un regard à la fois d'élus et de la direction générale des services et des DGA, qui était un regard d'emblée au bon niveau, c'est-à-dire au niveau politique. Euh, avec les, les objectifs par rapport à des cibles, que sont les services de la collectivité, que sont les partenaires du territoire, que sont les entreprises du territoire, que sont les habitants, euh, sur de, de quoi on parle, à qui, etc. Et ça, c'est extrêmement important pour porter une volonté. Et donc, euh, alors tout s'est pas fait en un jour, euh, c'est quelque chose qui, qui progresse, qui chemine, mais sans cette conviction de la part de nos élus, parce que je pense que ça tient vraiment beaucoup à ça, ouais. que… Euh, la donnée est un sujet politique et est un sujet de politique publique. Je veux dire, c'est aussi simple que ça à énoncer, mais sans ça, tout s'écroule, je pense. Et on a la chance, mais je pense que c'est une chance de plus en plus, de mieux en mieux partagée, d'avoir des élus qui tiennent ça, et non seulement juste cette petite phrase, mais derrière, euh, évidemment, un discours structuré, euh, argumenté, un, un vrai discours de politique publique, un discours politique derrière, et c'est extrêmement important. Vous une... Oui, moi, moi je suis tout à fait d'accord. On, on a aussi euh, bénéficié d'un portage politique très fort, hein, à la fois de la maire présidente Johanna Roland, qui a, qui a lancé la démarche, mais aussi de, de Francky Trichet sur le précédent mandat, qui a beaucoup porté ça. Et comme le, le dit Marion, euh, voilà, qui, qui en font un vrai sujet euh, de politique publique et euh, qui sont capables de faire le lien avec tous les acteurs et puis entre toutes les démarches, qui, et qui euh, voilà, pour, pour montrer comment tout ça, ça a infusé aussi à la fois sur le territoire mais comment on peut créer une dynamique pour fédérer les acteurs du territoire autour de ces sujets là donc ça c'est très important et le pilotage en interne il est aussi important effectivement comme vous le disiez à Roubaix d'avoir ce pilotage stratégique parce qu'il y a aussi cet enjeu après de venir infuser, travailler avec l'ensemble des, des directions et on parlait tout à l'heure de cette aussi culture de la donnée qui est importante après au quotidien pour décliner les projets et donc c'est important que ça puisse être travailler de manière très transversale dans, dans la collectivité. Merci. Florent, euh, vous avez commencé en, avec cette double casquette euh, en disant euh, conseiller euh, métropolitain, délégué à la stratégie de la donnée, mais aussi maire de petites communes euh, dans la métropole grenobloise. Euh, on a eu beaucoup de, de témoignages inspirants, je pense, euh, ce matin. Quel, quel regard et peut-être est-ce que… Euh, ça inspire, peut-être, j'espère, la politique publique, locale, euh, en tout cas dans ses réflexions. Euh, comment vous recevez un peu tout ça et que, quelles quelle réflexions vous portez merci, merci Sylvain. Euh, en fait, c'est très très dur, euh, c'est pas sympa, c'est très, très dur d'arriver après tous ces intervenants et, et de devoir dire un mot euh, comme ça. Il enfin, y, y, y a énormément de choses qui ont été dites. J'ai envie de rebondir sur pas toutes les interventions, mais je vais essayer d'être un peu plus concis et, et, et un peu plus bref par rapport à ça. Je reviendrai juste sur une chose qu'a dit euh, pour commencer, euh, a dit Jean-Marie Bocogne au tout début, par rapport en fait, à la difficulté d'accompagner les petites communes. Et en fait, là, c'est là où il y a une différence entre euh, ce qui peut être euh, une vision grenobloise euh, une grosse commune au sein enfin, de la ville-centre d'une intercommunalité et euh, la vision qu'on peut voir sur les petites communes qui ne sont pas du tout acculturées à l'open data, qui ne sont pas du tout acculturées à l'atelier. Sur lequel, euh, là, il y a un rôle métropolitain d'arriver à les accompagner sur cette, euh, cette donnée-là. Donc, euh, si ça paraît euh, complètement incongru, je dire, enfin, une phrase de Margaret Thatcher, on la cite jamais, mais, et, et, et pour de bonnes raisons. Ça, de... il enregistré, enregistré, je le tiens à dire. Hein. Et, et en fait, euh, quand on défend son truc, euh, j'ai envie de dire. Euh, à moins pour un data back, et en fait on a envie de récupérer les données, et qui en fait dans la relation commune-métropole, il y a énormément de données qui sont traitées, utilisées par la métropole, qui ont été produites par la commune, et qu'en fait on a un vrai intérêt à pour acculturer les, les petites communes dans l'usage de cette donnée-là, à leur rendre leurs données, à, à travailler sur les réutilisations vertueuses des données qui eux ont produites, sans qu'on une vraie relation avec eux, et, et je pense qu'un des premiers étages de la fusée, c'est de, déjà de revenir vers eux avec les données. On dit, regardez ce qu'on peut faire de très très beau avec vos données. Regardez ce qu'on a, ce qu'on est en capacité pour les, les amener à, à continuer cette boucle vertueuse pour, pour, pour vers le partage des données, pour leur montrer ce que font les, les institutions, enfin, les démarches comme le one Civic City sur lequel, avec GEG, enfin, avec d'autres, toutes les réutilisations très très intéressantes qu'il y a dans le de data. Mais encore une fois, la donnée publique, la stratégie territoriale de la donnée, ce n'est pas que le bon data et là, on a après des gros, gros chantiers à faire là-dessus. Après, la métropole, elle a un rôle d'animation, à mon sens, un rôle de tiers de confiance qui est, qui, est, qui est pas négligeable. Il y a beaucoup de petites communes, d'entreprises, d'associations qui ont besoin d'accompagner et à les aider, à les acculturer dans cette gestion là Je suis très content qu'on ait un copil le bon data, Benoît en très fait partie, et que ce comité de pilotage, il faut qu'on arrive à, à l'animer et puis à le faire… Euh, non seulement euh, croiser toutes les agences de la métropole de la ville de Grenoble qui travaillent sur cette donnée-là, mais qu'on arrive à l'ouvrir avec d'autres acteurs, euh, de la société civile, euh, des entreprises. On avait proposé quelques temps, et c'est qu'on s'y remette dessus, euh, voilà, faire rentrer le conseil de développement, les, les citoyens à l'intérieur de cette gouvernance euh, de l'open data. Et puis Après, il y a la question, le sujet très très large de la gouvernance des données, la gouvernance de la donnée, euh, et là, faut qu'on arrive à travailler. J'aimais beaucoup l'image du prototypage qui a été développé par Marion, de voir comment euh, on peut prototyper, tester. On va, va peut-être pas trouver la solution idéale. Je pense qu'il y a une solution qui bon, par territoire. En fait, c'est la solution à la carte. On ne peut pas importer un, un modèle qu'on a utilisé par ailleurs, dire qui va fonctionner parfaitement dans la métropole grenobloise. On va essayer de prototyper, de tester ensemble, de s'acculturer et d'avancer ensemble sur la gouvernance des données. Parce qu'en fait, on a chantiers open data à, tra à traiter. On a chantiers cybersécurité. On a les données. j'aime bien l'histoire aussi des, des codes sources ouverts avoir à voilà, Nantes, de travailler ça et cette ouverture-là c'est aussi de permettre euh, une question de transparence dans la vie publique, une question euh, de, de réutilisation et puis en fait il y a plein de chantiers à ouvrir, c'est terrible venir, euh... c'est terrible comme ça C'est normal quoi. qu'en fait il y a une réalité qu'il faut qu'on avance, et... mais voilà. C'était quelques mots, euh... on peut en donner comme ça, mais euh, il y a vraiment beaucoup de chantiers à faire. Et... Bah, c'était un peu, c'était un peu le but. En tout cas, merci beaucoup à nos, à nos, à nos amis de Rennes et Nantes, parce que ça, je pense, ça, même s'il y a des, des bribes comme le, le soulignait Youssef, sur le territoire, il y, a, il y a des enjeux à ce que, à ce que Grenoble avance et, et vos expériences sont, sont vraiment euh, enrichissantes pour nous et. Euh, je suis ravi d'entendre que le prototypage peut être une bonne manière d'avancer sur les, sur les sujets. Et je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a des choses à faire localement là-dessus. Donc un grand, un, grand merci, un grand merci à vous. On n'a pas pu traiter tous les sujets. Je pense que les questions de tiers de confiance, d'une granularité plus fine dans la gouvernance, aussi suivant les sujets, suivant les... Les, les utilisations, effectivement, on ne traite pas de, pas de l'énergie comme on peut traiter de la circulation, enfin, voilà. il y a énormément de choses à, à, à creuser, on voit que les, les, les questionnements s'ouvrent, mais après dix ans d'open data, où effectivement, comme le disait Jean-Marie Bourgogne, on n'était pas les derniers à dire ouvrez, peu importe, Voilà, on, on, on réfléchit maintenant à des, des systèmes plus fins, plus respectueux aussi de l'usager et de ses données, euh, et, et qui permettent quand même d'avancer et, et de progresser en utilisant la donnée. Euh, donc, un grand merci à vous pour cette, sur cette table ronde. Un grand merci à nos intervenants précédents. Euh, J'avais annoncé qu'on allait déborder et en fait, on tient le timing parfaitement. Euh, vous aurez euh, bientôt euh, la possibilité de revoir, puisque ce cette table, enfin, le, la matinée a été enregistrée. On essaiera de fournir aussi les, les éléments de réponse qui ont été participés, qui ont été donnés dans le chat ou euh, à la suite des questions. Euh, et puis peut-être on transmettra à nos intervenants euh, s'il y a des questionnements ultérieurs. Un grand merci donc à, à, à notre audience. Euh, et puis bah, j'espère que euh, sur Grenoble on avance et que les, les collaborations euh, pourront aussi euh, avancer sur ces sujets. Euh, entre, entre nos territoires, euh, je pense qu'entre Nantes, et, et Grenoble, il y a des, des, des synergies euh, possibles. Merci euh, à Merci. vous. Euh, on, on vous laisse vous, vous échapper et puis on, on, mettra, on mettra fin à la à la séance. Un grand merci à tous et puis à bientôt autour de ces sujets et peut-être dans la vraie vie, pas simplement à travers des outils un peu, un peu froids, même s'ils permettent à Claire et à Marion de se retrouver via Grenoble. Mmh. Merci. Merci, pour, beaucoup. merci, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.